Bonjour et bienvenue pour en au Libre, c'est avec une grande émotion que en au Libre vous accueille pour sa première fois sur sa propre chaîne, j'ai envie de te dire, première fois que mon émission se passe sur mes propres réseaux, j'en suis très ému, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver officiellement pour cette cinquième saison. en au Libre, c'est une émission qui a été faite à la base chez Eclipsia, puis deux ans chez le Stream, avant d'être fait une année chez Vitality et je reprends enfin comme je vous l'ai dit sur ma chaîne, l'émission n'est pas voué à évoluer plus que ça. Le principe restera le même, recevoir un invité pour faire une forme d'interview long format, où on revient sur le parcours de la personne et où on discute de son avis sur des sujets d'actualité. C'est quelque chose qui a déjà, enfin c'est une émission qui a déjà reçu énormément de personnes, que ce soit dans le monde du Twitch game, du YouTube game ou alors même des musiciens, des combattants bref, plein de choses qui ont été très très positives et des émissions qui ont été belles. Donc, à partir de maintenant vous l'avez compris, on va commencer sur ma chaîne. Je vais vous annoncer, je je pense en fin d'émission, mon calendrier euh, des prochaines semaines avec les invités à venir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire qui est-ce que vous aimeriez euh, voir ici, sachant que la centième approche, je me permets de dire, la centième euh, approche. Et c'est une date qui sera un petit peu symbolique, mais vous comprendrez pourquoi dans quelques semaines. Aujourd'hui, je commence la saison. Je commence avec euh, un grand monsieur du Twitch Game, comme je l'ai déjà présenté de cette manière. Dix ans d'expérience déjà dans le streaming, dans et les y jeux y vidéo y et l'e-sport, car aujourd'hui, je reçois Narcus. Bonjour Narcus, comment vas-tu, monsieur et Yo, bah ça va Tranquille, content de, de venir à Paris, même si le réveil, euh, parce que là, on peut dire à quelle heure euh... Il est 11h du matin. Il est 11h et que euh, tour. Euh, ouais, je me suis levé à 7h. Je suis couché à 3h, donc un peu fatigué, mais Ouf. ouais, ça. T'as pas réussi le petit mou je me couche tôt On, on me décale pas, tu vois, genre euh, c'est chouette, c'est impossible de me décaler. Mais En tout cas, merci d'avoir accepté ouais, de venir, bah, cool. pour la première, ça fait vraiment plaisir. Bah, c'est cool, et puis même euh, revenir euh, ici et tout, te voir, parce que c'est vrai que ça fait longtemps... Euh... Comme on parlait un peu à tout, on est un peu dans notre bulle et revoir du monde et tout. Parce que, bah, avant, on se voyait de temps en temps, même souvent. Mais... Ah ouais, bah ouais. On était à Paris et là, ça fait en plus, il y a le Covid, donc ouais, ça, ça date quoi. Il y a eu, y a eu ouais. quelques soubresauts, j'ai été ouais. clairement. Ça va, toi en ce moment, tranquille, genre le week-end dernier, la dernière semaine, etc. Pépère. Ouais, ça va. Bah. Tu sais, après, nous, on a notre routine et tout. Bon, il y a des hauts et des bas, mais comme. Partout, tu vois, mais maintenant ça se passe bien. Et puis on est à Solary, on est à Tours, donc, euh, donc ça va, c'est tranquille. C'est super, c'est super. Du coup, comme j'ai dit dans cette intro, j'ai une petite feuille qui m'accompagnera. Cette année, j'ai envie d'essayer d'avoir de, un carton, tu vois, avec peut-être un design et tout. Il y, a, il y a des nouvelles scènes, il y a un nouveau logo, il y a des nouvelles couleurs. Donc ce sera un petit peu plus pro que la feuille blanche, mais la feuille blanche qui m'accompagne, comme à chaque émission, comme tu vois, c'est une feuille recto-verso. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment pas mal de points à aborder. Mais Zaccor au Libre possède un classique, un classique auquel nous n'allons pas déroger aujourd'hui. Je vais te demander qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, monsieur Alors, euh, donc moi c'est Alexandre narcus euh, ça fait bizarre de dire mon prénom, personne m'appelle Alexandre maintenant, mais, mais voilà. J'ai 32 ans, 89, mmh. meilleure année, pour tous ceux qui sont 89. Joël. Euh, ouais, bah, Joël, de Joël bien. il a 32 ans. Bah voilà, quelqu'un de bien. Euh, du coup je suis parisien de base, même si j'ai fait Marseille, Lyon euh, et maintenant euh, Tours. Euh, j'ai un BTS ATI, Assistance des Techniques d'Ingénieur. Donc j'ai un bac plus 2. Ah, C'est cool ça C'est une fraude, hein, genre. <rire> C'est totalement une fraude, mais, euh, mais bon, au cas où. Euh, genre co collège, lycée, t'étais quel type d'élève un peu Ouais, donc du coup, euh, BTS ATI. <rire> <rire> non, en vrai, alors. alors... En gros, pour tout te raconter, mais euh, en gros, ma mère a eu le malheur de me faire passer un test de QI jeune. D'accord. Et genre, je l'ai cartonné, tu vois. Et du coup, ma mère m'a dit... Ok t'es un génie mon fils, et moi j'étais là en mode ah oui je suis un génie, bah je travaille plus et du coup j'ai galéré toutes mes études, je travaillais que là où je voulais donc en ouais. maths et le reste bah je foutais rien tu vois et du coup j'ai galéré et tout j'ai redoublé ma troisième après je suis allé en BEP tu vois un peu voilà, BEP d'électricien, c'est là où j'ai appris un peu le goût des études parce que c'était plus, euh, tu faisais des trucs concrets tu vois D'accord. et genre moi j'étais en mode bon je fais de l'électricité c'est cool ça pourra toujours me servir tu vois dans ma maison ou même euh, et tout et voilà, après j'ai remonté, tu vois, je suis passé du côté obscur, euh, pas obscur hein, parce que force à tous ceux qui ont fait un bac pro hein, ou un BEP, mais après je suis remonté en, en BTS, ouais. en, pas en BTS, en bac STI. Ouais, général. Euh, pro et général, c'est ça ouais, les deux ouais. voix, tu vois, donc si toi t'es allé en pro, après peut-être que t'es repassé en général. Ouais, c'est ça, tu vois, en, en bac STI, après j'ai fait un BTS, après euh, bah, j'avais le choix entre faire de l'e-sport ou faire une école de commerce. J'ai... Je suis parti dans l'e-sport pas ah, bah, t'as quand même fait le petit BTS au final. Ouais, ouais, bah, bah, dû faire avoir un bac plus et C'est juste que bah, à l'époque on m'avait proposé des trucs et, et voilà. Donc tu euh... penses que le test de tu t'a vraiment mis un peu, un peu trop confiance que... je... Non mais parce qu'à l'époque tu vois j'avais des bonnes des bonnes notes, je faisais des échecs, j'étais fort. Tu vois j'étais vraiment en mode bien. Et ma mère m'a fait non mais en fait t'es un génie mon fils. Du coup enfin ça faut pas le dire à ses enfants hein, parce que moi je suis devenu un branleur mais vraiment. Aïe, aïe, aïe, aïe. Et ça c'est mort. Genre... En plus c'est vrai que les tests de Q c'est souvent axé un peu genre maths, logique. Ouais c'est ça. Et du ]issant. coup c'était tout ce que j'aimais tu vois. Donc du coup bah enfin je vais pas dire normal d'être fort mais tu vois j'étais plutôt fort en maths, je faisais beaucoup d'échecs donc euh, mais enfin il faut tu vois travailler un minimum. Bah et, oui. Bah oui. Et quand, quand on dit en mode bah t'as pas besoin de travailler pour enfin euh, je sais pas comment dire mais bah, ça te met sur des lauriers, oui, en fait. Ça, genre, là, en après... mode, euh, tu fous plus rien et du coup tu j'ai galéré. Enfin euh, ouais. Tu sais, j'étais un peu le con au fond de la classe euh, qui faisait rire ses potes et qui foutait rien. Tu et... sais, genre le... les profs, ils disaient « a du potentiel, mais est un branleur ». Enfin, ou... enfin, pas un branleur. À confirmer ou alors à travailler. Ouais. Nanana. Bah, genre « gage son potentiel, euh, ne fait rien en cours ». Ce qui est marrant, c'est que ce que tu dis vis-à-vis -vis de ton BEP tu sais, au moment où tu faisais des choses plus concrètes, c'est un truc qu'on entend souvent de la ouais. part de personnes, tu vois, dès qu'elles arrivent bah, justement tu sais, dans ces filières lycées, etc. et dès qu'elles ont un peu du mal à, à, à travailler sur des choses théoriques, tu sais, comme ne serait-ce bah, que de l'apprentissage classique, souvent, dès qu'elles vont sur ces choses plus ah ouais, concrètes, ouais. ça les éclaire direct. Mais Moi, c'était surtout que j'arrivais à me projeter, tu vois. genre typiquement... J'étais là en mode en français. Bon, maintenant, je regrette, <rire> je regrette un peu le français. Mais tu vois, j'étais là en mode, mais je m'en fous du français. Tu vois, je sais parler français, c'est le, le principal. Et Osef, de très bien parler français ou de faire un milliard de fautes. Bon, maintenant, je vois sur Twitter, c'est peut-être pas fou. Mais, mais voilà, alors que tu vois, genre, en fait, en BEP électricité, je me projetais. Je me disais, mais c'est que parce que tu vois genre, je voyais mon daron, il retapait des maisons et tout pour les revendre ou pour les louer. J'étais là en mode, mais je vais faire ça. Et d'avoir un bagage en électricité... C'est trop important, du coup, il faut que je mmh. le taffe et, et voilà, tu vois. C'est ça. Et c'est important et c'est concret, tu vois. Alors que, tu vois, l'histoire ou le français, j'étais là en mode, mais pff, je m'en fous, en fait. Ouais, Surtout ouais. quand t'es jeune. Euh, tu voyais moins l'utilité. Ouais. clairement, tu vois. Et le, et le BTS, au final, c'était quoi exactement Genre, t'as appris quoi dedans, en fait, techniquement, c'était quoi le, le titre, c'est Assistance des techniques d'ingénieur. C'est une fraude. Le, tu sais, le titre, t'es là en mode, ah ouais, c'est classe. En fait, c'est euh, bon, la suite de mon BTS et euh, c'est la suite de mon BEP. De mon bac, ouais, de mon BEP et de mon bac. Et du coup, c'était juste de l'électricité, enfin, tu vois, de trucs... Euh, mais... En fait, mon bac était plus dur que mon BTS, tu vois, pour dire... Euh, mon bac, j'ai un peu galéré à l'avoir, tu vois, eu avec... Euh, ouais, bref. Mon BTS, je l'ai eu avec 14 et tout. Euh, donc euh, Ouais. Je vois. Et est-ce que allez ouais, je faire dix ans plus tard 13 ans plus tard t'as as encore des petits restes comme ça dans, dans ces trucs d'électricité est-ce que ça avait même plus te servir peut-être au quotidien en, ou en une vrai fois en vrai ouais parce que tu comprends un peu la logique et surtout que moi c'est un sujet de l'électricité qui m'intéresse de fou tu vois genre en plus il bon, y a le nucléaire tu sais les énergies renouvelables et tous les voitures électriques et ça c'est des trucs qui me passionnent tu vois de base tu vois donc euh, donc ça m'intéresse de fou et avec ce bagage je comprends un peu mieux tu vois d'accord on vient m'expliquer, oui, je suis écologiste et contre le nucléaire, je suis en mode... Bon, tu vois, enfin bref, c'est un autre sujet. Peut-être <rire> fou... que tu ouais. ne vois pas une cohérence. Voilà. Putain, et... <rire> et du coup, tu vois, ça enfin, dans la vie de tous les jours, tu vois, quand il y a des ampoules qui grillent à solari je suis en mode, ouais, je pourrais aider, mais on va quand même appeler un pro. Tu vois. <rire> flemme. <rire> Petite flemme, quand même. Je peux comprendre, je peux comprendre. Au milieu de tout ça, ça, ça a été quoi tes premiers rapports avec les jeux vidéo euh, bah moi ouais, j'ai eu un PC enfin mon frère tu sais j'ai un grand frère et du coup tout ce qu'il avait bah je l'avais aussi et du coup lui il a eu la console Atari et en gros on a eu toutes les consoles 64, Super NES etc et après le premier PC du moment où il y a eu le premier PC c'était mort tu vois C'était fini En fait c'est ça aussi tu vois tu parlais du collège et tout du moment où il y avait le premier PC c'était mort Warcraft 3 euh... enfin tous les jeux genre c'était mort quoi Genre ton... donc t'es 89 ton premier PC tu l'as eu quoi en... Bah 8 disons j'ai plus de. Ah oui ouais, ah, ouais, ouais c'était mes parents. Euh... Fin des années 90, début des années 2000. Ouais, quoi. ouais, vraiment, très on l'a eu très très tôt et on jouait, tu vois, genre euh, à des jeux. Oh. Il y avait un jeu, civilisation 1, une sorte de civilisation oh. 1, un banger, tu vois. J'étais là en mode, mais c'est trop bien en fait. Et <rire> du, coup, euh, du coup, ouais, je foutais. <rire> donc, donc ton QI, tu le mettais. Euh... Ouais, J'étais là en mode, attends, est-ce que je peux travailler et être intelligent ou jouer aux jeux vidéo J'ai choisi l'option 2. T'as joué à quoi T'as joué à des, à des CS peut-être Des trucs comme ça ah, ou... 1.5, 1.6, ouais. Genre je... En gros, tu vois, j'ai beaucoup joué de jeux avant et après, j'ai joué que à CS. Tu sais, il y a une époque Warcraft 3. Je sais pas si t'as joué et tout à Reforged et je, tout. je connais, j'ai déjà Attends, vu des images, mais moi, personnellement, World of Warcraft, j'y ai jamais joué pour la simple et bonne raison qu'il y avait un abonnement. Non, à Warcraft c'est World of Warcraft, tu sais, l'abonnement. c'est ah, le MMO. Warcraft 3, c'est le... J'ai confondu. T'sais. Et moi, en gros... Genre j'ai joué à plein de jeux, etc. Je, je, tu sais, j'ai à Empire, tous les classiques, tu vois. Et euh, après, j'ai eu vraiment une période en mode j'ai fait, ouais. si genre... fait Warcraft 3 et CS en même temps. Tu sais, là, c'était l'époque des cyber en plus. Franchement, si t'as fait Warcraft 3 et CS en même temps... Ah, c'est Gothier, c'était la meilleure époque. Tu sais, je, je sortais du collège, j'allais avec mes potes dans un cyber, enfin, euh, c'est trop bien. Et après, j'ai fait 6 ans de World of Warcraft, qui m'a bien bouffé ma vie. Mais je regrette pas. Et après, bah League of Legends, du moment de League of Legends, ça va. Tu, tu suivais déjà peut-être euh, Parce que je sais qu'il y avait l'e-sport déjà à l'époque, ne serait-ce que sur CS ou même Warcraft 3. Parce que du coup, Warcraft 3, tu as fait de me rappeler que c'était le c'était le pendant de Starcraft 2 juste ouais, avant. Je exactement. Je sais qu'il y avait pas mal de joueurs euh, tu vois, qui ont fait des grosses choses sur Starcraft 2 ouais. après qui étaient déjà sur Warcraft 3. Toi, peut-être des fois quand t'allais dans les cybercafés, parce que je sais qu'il y avait le milk à Paris, des trucs comme ça, est-ce que de temps en temps, toi, tu as... Euh, moi, je j suivais, tu j peut jamais peut-être... Tu... Moi, j'étais là en mode, je veux juste jouer et jouer avec mes potes ou même jouer avec des gens du cyber, tu vois. Ouais. Et j'ai l'e-sport, je l'ai découvert vraiment avec League of Legends, saison 2, tu vois. Même la saison 1, parce que j'ai commencé League of Legends, saison 1, hum? il y avait l'e-sport, j'étais là en mode, je m'en bats les couilles je veux juste jouer, moi, tu vois. Et, et en fait, j'ai découvert l'e-sport quand vraiment j'étais fort. Et qu'on m'a dit, mais attends, tu peux faire des tournois. Tu sais, à l'époque, gagner des RP. J'étais là en mode, quoi Gagner des RP Et ouais, mais je ne suivais pas du tout l'e-sport. Tu vois, tout ce qui est... Bon, après, il y avait très peu de... Il n'y avait même pas de streaming, mais y de, de, de pas YouTube. Coup, ouais. Tu vois, à l'époque, il y avait du YouTube. Il y avait euh, un peu et j'étais là en mode, euh, non, ça ne m'intéresse pas. quoi Ouais, 2000, même 2010, etc. Ouais, C'était l'époque ponfétude... Euh... Ouais. Chips et Noix peut-être un peu après. Ouais, bah ils ont commencé, ouais, saison 1, mais ça ne m'intéressait pas, j'étais en mode... Euh, j'ai juste envie de jouer et me fumer au jeu, quoi. Je comprends. Du coup, t'as commencé comme en League of Legends, vu que ça va être quand même un gros morceau de cette, ouais, de bah, cette émission. Ça va, avait... J'ai commencé en saison 1, vers la fin de la saison 1, c'est mon frère qui m'a dit en mode... Tiens, vas-y, viens, j'ai un jeu à te faire découvrir et tout, j'ai cramé le jeu. Et... et... Enfin, c'est marrant parce que, tu sais, genre... World of Warcraft, après, je, non, t'as pas joué à, à WoW J'ai vite fait. Ouais, je vois, vois exactement. Tu vois, c'est le genre de jeu où c'est très dur de décrocher, tu vois. Genre, t'es en mode, non, mais mon champion, mon héros, je l'ai depuis 6 ans, je vais pas arrêter maintenant, tu vois. T'as toujours une notion où c'est très dur de ouais, quitter. c'est du jeu. grind Ouais, tu vois, et c'est vraiment en mode. Enfin, c'est pas du grind, c'est en mode. Tu sais, t'as l'impression que c'est pas toi, mais tu sais, c'est une partie de ta vie et t'as pas envie de quitter parce que ça voudrait dire que t'as perdu 6 ans, tu vois, ou je sais pas comment dire, mais. Et du moment où j'ai découvert League of Legends, j'étais là en mode « Mais en fait, je m'en fous de WoW !» Tu vois, j'ai limite arrêté en deux, trois semaines, tu vois. Et c'est dur d'arrêter WoW, c'est un peu comme la cigarette, tu vois. T'es là en mode euh, « Non, mais je vais quand même aller retourner et faire ma petite instance et tout. » Et ouais, dès que j'ai découvert League of Legends, j'étais en mode euh, « Putain, mais c'est trop bien, c'est beaucoup plus marrant, tu te fais pas chier, etc. Et... » Et ouais, j'ai cramé le jeu. Quoi. Non, Je comprends parce que moi quand j'étais plus jeune, je jouais aussi à un petit MMO comme ça, qui était un peu moins connu, genre c'était un truc en ligne et tout. C'était quoi le nom euh, bah, euh, Franchement, c'était un jeu en ligne de navigateur, ça s'appelait shinobi.fr, ah, mec. Okay. Euh, je jouais de cette merde, j'avais déjà parlé plusieurs fois, d'ailleurs j'y rejoue maintenant pour la petite anecdote. Et, euh, et quand j'y jouais à l'époque, vraiment c'était pareil que toi. C'est-à-dire que j'y jouais pendant des années, ça me prenait beaucoup de temps, j'adorais ça vraiment, ouais. je, je me régalais. Quoi. Et, euh, et franchement, décrocher, c'était trop dur. C'était très dur quand j'avais 14 piges, etc. Vraiment, j'étais là, mais j'étais complètement possédé par le truc. Et la seule chose qui m'a fait lâcher, c'est le passage de ce jeu à Call of Duty quand ah j'ai bah, commencé pareil, sur console. En fait. Le remplacement de l'un par l'autre. Ouais, <rire> bah, c'est exactement ça. Tu te dis, mais attends, mais ce jeu est 100 fois mieux que ça. <rire> et en plus, je m'amuse plus. Et, et voilà. Bah, je pense que c'est la même pour beaucoup de personnes tu sais, qui arrivent à changer de jeu. Maintenant, je trouve que les gens, ils jouent à beaucoup, beaucoup de jeux. Tu vois, genre, ils vont faire une game de LoL, ouais. après une game de Overwatch, j'en sais rien, de Rocket, de... League. Rocket League, etc. Alors qu'à l'époque, je trouve, tu avais un jeu, tu le cramais, tu le ponçais, et il y avait un nouveau jeu, tu étais en mode, bah, ok, bah, j'arrête, et... Bah, c'est vrai que le rapport au jeu était vraiment largement différent. J'en parlais même dans une de mes vidéos assez récentes, etc. Où je donnais mon avis tu sais, par rapport à, bah, à Call of Duty, je ne vais pas te refaire ouais. exactement ce que j'ai dit dedans. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, on consommait les jeux de manière différente. Maintenant, il y a même, je trouve, dans la consommation des jeux, une part euh, de hype vis-à-vis d'éléments. Ouais. Euh, qui sont même pas super pertinents, qui prennent de plus en plus de place. Genre en mode, j'ai l'impression que maintenant, les gens, ils vont considérer un jeu mort s'il fait pas de stats sur Twitch, s'il fait ouais. pas de stats sur YouTube. Et il y a même des gens, et en le disant, il y a des gens qui sont reconnus dans les paroles qui vont dire oh Ouais, c'est vrai qu'en y pensant, t'as raison, il y a des gens, ils ne peuvent pas. Limite pas apprécier un jeu ou si, est est mettre, hype, ouais. si le jeu est pas hypé, si le jeu a pas du monde sur Twitch, si le jeu n'a pas des créateurs de contenu qui sont dessus, ah, etc. Ouais. Et c'est un truc que je trouve très bizarre et c'est une évolution, bah, il faudrait en parler un jour peut-être dans un podcast ou ah, en tout ah. cas ça. Mais il y a dix ans, quand un jeu sortait, il y ah, avait ouais. bien sûr de la hype, du teasing et autres, mais c'était différent. Tu allais, tu achetais ton jeu à Micromania ou autre, des fois sur les conseils du vendeur, mais qui qu est du monde ou pas... En fait, c'était surtout toi qui kiffais, tu vois. Ouais. Genre euh, le regard des autres et les autres qui kiffaient, tu t'en bats les couilles, tu t'en battais les couilles. C'est ça. Alors que maintenant, c'est genre pour qu'un jeu soit bien, il faut que tes streamers le kiffent, tes potes le kiffent et que même sur les réseaux sociaux ça en parle un peu, tu vois. Genre tu vois qu'il y a une actu, il y a du sport où il y a de les trucs et s'il y a pas ces trois trucs, tu as l'impression que ton jeu, il est dead alors que tu vois, il y a plein de jeux. Tu vois le, le parfait exemple, c'est Albion. Ouais, je sais si tu as un peu joué. Moi, je, je connais je... Albion Online. Je kiffais Albion. Et ça me cassait les couilles parce que tout le monde disait ouais, c'est un dead game, c'est un dead game. Parce que tu sais, il y avait une grosse vague d'OP et les gens ils arrêtaient après l'OP. Et du coup, moi j'étais là, mais le jeu est trop bien, je continue. Et il fait ouais, mais c'est un dead game, ça fait pas de vue alors que le jeu est trop bien. Et es... Enfin, après, il faut aimer ce style de jeu. Mais... Bien sûr. Tu vois, il était trop bien et, et c'est relou cette méta là de. Je suis d'accord. Tu vois, les jeux là, par exemple, il y a New World qui va sortir. C'est pareil, je sais que le premier mois ça va être full hype parce qu'il y a tous les streamers qui vont y jouer, tous les trucs. Et au bout d'un mois, plus personne. Enfin. Il y yeah. aura beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins de personnes vont y jouer, mais ça va rester un bon jeu avec du monde. Et les gens vont faire, ouais, une grande game forêt et tout. Non, mais ça, ça vraiment, je suis d'accord. C'est vraiment un pas un fléau, mais une particularité ouais. que j'aime pas. Surtout que même en soi, si on a même envie de creuser un peu le truc, tous les jeux ne sont pas voués à être parfaitement ouais. streamables ou à être Clairement. parfaitement à YouTube ou autre, tu vois. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas euh, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers des fois de joueurs qui continuent à y jouer tout en s'en foutant de ces prérogatives de « est-ce qu'il y a du monde dessus sur Twitch Est-ce que c'est streamé Est-ce que c'est si. Je pense qu'il y a quoi. une bonne partie des gens qui s'en foutent. Euh, qui est... Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a de plus en plus le, le rôle des influenceurs qui, ouais. qui ont un rôle et qui ben, influencent et, et tout. Je pense qu'il y a encore une bonne partie qui juste euh, joue pour s'amuser et qui kiffe et ils sont là en mode bah, « Okay, peut-être on est peut-être que, je ne sais pas, 10 000 sur le jeu, mais je kiffe et c'est le plus important. Tu vois. Pas que tu ne galères pas à trouver une partie, ouais, okay, oui. c'est le plus important. On retourne sur euh, toi, sur LOL, etc. Tu, tu vois, de temps en temps, on pivote ouais, sur des petits trucs et ouais. tout. C'est cool, j'aime, j'aime, j'aime, ça me plaît. C'est comme ça, Zachary Olympe. On, on retourne sur LOL, du coup, tu as commencé en saison 1, que ouais. je ce disais. Donc, euh, il me semble, saison 1, si je ne suis pas le 2011. Dans ces eaux-là. Ouais. 2012, tu commences tes premières équipes et tes premières LAN. Ouais. Du coup... Qu'est-ce qui t'a un petit peu poussé à ça Tu nous as dit qu'on t'a parlé de tournois pour faire des RP et tout. Je t'ai retrouvé dans des premières équipes ouais, avec des, des, na, des Nanook, des Mixa, des trucs ouais, comme ça. Même, y a même des équipes avant, après je ne saurais même plus dire les, les joueurs. Mais en gros, saison 1, j'arrive vers la fin de la saison et j'arrive directement gold. Ouais. Tu gold. En gros, j'étais OTP Fiddlestick. Je, je jouais que ça et j'étais en mode gold. Et pour moi, j'étais en mode... C'est simple le jeu. Et il y a tout le monde qui me dit, non mais gold, c'est déjà bien. En plus, ça fait un mois que tu joues et tout. Saison 2, bah, je continue et, euh, et, euh, et je joue toujours que Fiddlestick. Et euh, j'arrive genre top 10 du leader, etc. Ce qui si à l'époque, tu vois, il y a déjà eu les Worlds Saison 1, il commence à y avoir des gros tournois, les IEM, etc. Tu vois, donc il euh, commence à y avoir des trucs. Et là, il y a pas mal de potes qui me disent, tiens, va sur... Euh, C'était... Euh, comment ça s'appelle Je ne sais même plus le site. lego for lol Lego... Euh, ah, fr... ESL ESL. Va bah, sur ESL, euh, tu peux gagner des RP voire même si tu gagnes deux tournois tu peux gagner 100 euros par équipe tu sais j'étais en mode 100 euros moi gagner 20 euros tu vois genre c'est le feu tu vois. Ouais, genre 20 euros en jouant à mon jeu oui c'était en mode euh, tu sais, déjà tu peux gagner des RP et ça t'étais en mode mais attends c'est trop bien je vais avoir des skins gratuits et pas besoin de dépenser de l'argent et euh, en plus tu peux gagner 20 euros moi à l'époque j'étais en mode je vais travailler de ça tu vois et du coup bah commencer à faire des teams commencer à faire des résultats et, tu sais, bah, après ça s'enchaîne tu, tu fais une team tu fais des résultats tu dis bon là je joue avec tes potes mais ils sont pas fous si je joue avec des meilleurs joueurs, tu rencontres des gens en solo-cul, etc. Et de fil en aiguille, euh, tu vois, genre en bah, tu step up, quoi. Ah, j'ai vu, t'avais fait tes premières LAN à l'époque, genre j'avais vu quatrième à une Dreamhack Valencia, des trucs comme ça et tout, en 2012 ça, déjà, monsieur. dieu, ça c'était. Après, ça c'est différent. En gros, c'était avec Shlaya, Il y avait peut-être Dogby, je sais plus. Ah, non, oh, Dogby ouais. était chez Minium, je sais plus. Mais en bref, euh, bah, j'avais rencontré Shlaya euh, à l'époque, euh, je sais plus comment. Tu ouais. vois, peut-être en solo-cul, etc. Et il m'avait dit en mode, euh, bon bah là il y a notre jungle qui s'est parlé. Shlaia, Yuki, Looney et Joti. Ah oui, Joti, ouais. Rimac Valencia 2012 et vous perdez 2-0 contre Millennium euh, là-bas. Ouais, et Shlaia qui me dit, bah on a un problème de joueur, etc. Est-ce que ça te dit de venir et tout Et moi j'étais là en mode, mais attends, euh... quoi Donc là je vais faire un tournoi, même pas en France, etc. Où on peut gagner du cash prize et tout. Et où je suis, tu sais, tout défrayé, tout truc. Et j'étais là en mode, mais trop bien la vie, tu vois. Et euh, du coup, je l'ai fait. Bon, on était deux jungles. L'équipe était, était à la, Tu vois, c'était un mix un peu euh, et tout. Mais euh, première expérience, c'est surtout que c'était euh, bah, la DreamHack. Qui est une grosse ouais. structure. Hein, la DreamHack, c'est énorme. Et genre, euh, j'ai des souvenirs de fou. Où, tu vois, genre, typiquement, je me souviens, il y avait un espace Twitch. Ouais. Où tu sais, genre, tu pouvais boire à volonté. Tu sais, il y avait une soirée Twitch après j'étais là en mode, mais attends, il loue un bar où tu peux boire tout. À la... Enfin, tu sais, j'étais là en mode, mais je veux faire ça de ma vie, quoi. <rire> tu vois, genre, c'est trop bien. Narcus influencé par les Twitch parties. Mais euh... ah, t'en as fait, toi Bah, bien sûr. <rire> <rire> Avoue que quand t'es jeune et que t'arrives, tu sais, genre, la dernière, euh... moi, c'était à la péniche, là. Ouais. Tu sais, t'es là en mode, ah, en 2019, oui. oui. <rire> tu vois, la dernière où t'es là en mode, t'es sur une péniche, t'es que avec des gens un peu du game, donc c'est cool. T'as alcool à volonté, et puis je sais pas, il y a une bonne ambiance et ah, tout. Ouais, là en mode c'est trop bien, tu vois. Et imagine à l'époque, quand il y avait. Enfin, En fait, le problème, c'est que l'histoire est tellement allée vite qu'on se souvient pas, mais au début, moi, je me souviens, genre, tu vois, rien que gagner, un clavier, t'étais trop heureux, tu vois. Et du coup, là, aller en Espagne, avoir un bar, euh, tu sais, et alcool à volonté, et en plus, jouer aux jeux que tu kiffes, et en plus, euh, tu sais, enfin, euh, c'est trop bien. Ouais, rencontrer des gens, ouais, être avec rencontrer des, Français, des gens, être voir dans une la même autre passion huile. et tout, genre, c'est. Une dinguerie, tu vois. Énervé, énervé, énervé, Du coup, bah, ces premières de ce que je vois, ces premières expériences ont bien fonctionné parce qu'en 2013, du coup, l'année d'après, tu fais tes débuts en pro, ouais. en joueur pro, euh, donc euh, chez, chez TCM. Ouais. Avec notamment un premier shot pour te qualifier au LCS euh, ouais, à, à bah. Lille, etc. C comment ça a passé du coup, cette transition de, de tes premières LAN en mix un peu, bon, un peu dégueu, je dis, mais un peu à l'arrache, etc. Bah, ouais. à un cadre à une vraie équipe chez TCM, Team Cooler Master, qui était quand même, suis, à l'époque, une, une structure reconnue. Tu vois. Ouais, mais après, c'était un monde où tu vois, genre, tout était à l'arrache. Et euh, bah, moi, j'avais monté l'équipe. Et après, euh, tu sais, un gars qui vient de voir, qui fait, ouais, on est tout Team Cooler Master, on te paye 400 euros par mois, est-ce que t'es chaud J'étais là en mode, quoi <rire> Gagner euh, par mois un salaire et tout. Et euh, du, coup, euh, du coup, ouais, c'est un... enfin, En fait, maintenant, c'est dérisoire, parce que les prix, ils sont envolés et tout, mais à l'époque, c'était un truc de fou. Et surtout, c'était un côté un peu... Tu représentes une équipe, une vraie structure, parce que je sais qu'ils étaient sur d'autres jeux et tout, euh, vraiment ouais. un peu plus high. Puis, tu vois, sur LoL, ils étaient pas fous. Enfin, pas fous, tu vois, ils avaient nous, donc... Euh... Ouais. Donc ouais. ils étaient chauds. Non, mais ils étaient, <rire> ouais, tu vois, genre ils étaient en mode... Mais euh, je sais que sur d'autres jeux, ils étaient bien. Et... Bah, un des trucs, par exemple, moi à l'époque, je suivais ça, mais euh, sur Call of Duty 4 PC notamment, ils ont toujours eu des grosses ouais, équipes voilà. en pro mode et tout machin. Tu sais, à l'époque, ils se battaient souvent contre Fnatic, des trucs ouais. comme ça, sur ce genre de, de jeu. Donc effectivement, comme tu le dis, ouais, sur d'autres jeux, ils étaient pas mal. C'est ça. Et du coup, bah, le côté salaire, le côté même, le côté aussi, c'était le début des, des LEC. Ou ouais. à l'époque, bah, moi, j'ai fait le qualifier pour la toute première saison. Ouais. C'est en mode, il n'y avait pas d'équipe encore. Il fallait se qualifier pour la première saison. Et euh, bah, c'est un truc de fou. C'était en Pologne, je crois, où j'étais avec mon équipe. C'est Rio qui invitait à l'époque. Il y avait Valencia qui était déjà bien, mais bon, c'était petit. Tu vois, et là, c'est en mode hôtel 5 étoiles. Euh, tu vois, on t'invite dans un truc, t'as as une suite pour toi, t'es là en mode, mais qu'est-ce qui se passe tu vois Genre, je joue que aux jeux vidéo, tu vois. Et, euh, et voilà, et en plus, pour se qualifier au LEC, on savait même pas ce que c'était, tu vois. Donc, euh, donc non, c'était fou. Bon, après, ça n'a pas marché, mais... Très avant-gardiste, quand même. Hein de... Bah, dès l'époque de pouvoir, bah, du coup, avoir déjà tout ça et se qualifier à une ligue qui, derrière, est devenue bah, ouais, ce qu'elle est à l'heure actuelle. Bah, C'est A qui a pris une autre place, tu vois, avec Shlayan, ouais. Ono, etc., et, euh, et ouais, nous on avait on on on avait, avait, avait troll. Je, il m'avait même pas ban Fiddle. Je me, sou, je me souviens parfaitement de la game. Hein. Il m'avait pas ban Fiddle. Je me dis, non, je vais pas jouer Fiddle. Et tout, je suis troll. Mais bon. Oh, hein. T'as pas joué Fiddle Non, c'est du C'est vrai que des fois je pense à cette game et je suis là en mode, mais je suis con en fait. Euh, <rire> Vas-y, 8 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé Quelle a été la tête Parce qu'en gros, si t'es très fort sur ce personnage, pourquoi est-ce que tu. Bah, de la en gros, en vrai, j'étais là en mode, euh, tu sais, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et des fois trop, tu vois. Et j'étais en mode, non, mais s'ils si me laissent Fiddle, ça veut dire qu'ils ont une strat contre Fiddle, donc je vais les outbrain et tout. Sauf qu'à l'époque, genre mon Fiddle était là, les autres champions étaient là, tu vois. Et du coup, euh, tu vois, vaut mieux être là et qu'ils te counter un peu que là, et voilà, tu vois. Et, euh, et ouais, non, mais après, c'est pas. Enfin, je me souviens de la game, c'est pas que moi non plus. Oui, vois, bien sûr. sûr. C'est un, un jeu d'équipe et, et c'est tout. Mais ouais, première expérience. Euh en Pologne avec TCM ou... Où... En fait, c'est ça qui est bien, c'est que d'un côté, tu, tu surkiffes. Parce que tu vois, tu vas en Pologne, dans des hôtels, dans un truc, t'es avec ta team. Parce qu'à l'époque, on jouait, il n'y avait pas de bootcamp. Ah ouais, de... Bien sûr. Tu vois, c'est la première fois que je l'ai rencontré et c'est cool d'être avec ta team. De l'autre côté, tu sais, il y a le côté un peu échec. Où t'es là en mode, ah, deux, trois games, euh, j'aurais pu me qualifier pour un truc vraiment big. Donc, euh, tu vois, c'est un peu... Euh... Mitigé dans, tu vois, dans mon, pas dans mon esprit, mais dans mes souvenirs. Ah, un peu de regret quand même. Ouais, il ouais. y a un peu de regret, mais il y a un moment où j'ai kiffé aussi, tu vois, donc, euh, donc ouais. je bon, me rappelle en plus, c'est à l'époque, en 2013, 2014, c'était à ce moment-là que quand tu rentrais au LCS, et il me semble que Riot payait une partie du salaire, une oui, structure devait donner. De donc, c'était à l'époque où les joueurs commençaient à gagner genre 3-4 000, 000 euros par oui, mois, un tu vois, de ils étaient. Voilà, voilà, comme tu dis, c'était un ouais. truc de ouf, tu vois, dès 2013, 2014, comme ça, cette époque, pouvoir commencer à générer des sous, c'était. Bah après, moi, j'ai jamais été en mode. Je vais le faire pour l'argent, tu vois. Ouais. c'était surtout en mode, ouais, ça a l'air ouf et je kiffe ma vie, tu vois. Je voulais vraiment kiffer ma vie et j'étais là en mode, euh, bah vas-y, je vais pas tout donner, mais je vais je vais pour ah, y sûr. arriver, tu vois. Et du coup, bah, il y a eu en Pologne on a échoué. Il y a eu un autre... Un autre bah, qualité, à Lille, alors. si je dis pas de bêtises, ouais, j'ai vu Lille aussi, ouais. Ou ça, c'était encore, euh, tu sais, l'étape d'après. En fait, je suis allé étape par étape où bah, les LEC... Non, les LCS. Ouais, LCS. Les L16 venaient à Lille et faisaient des tours un peu partout dans chaque ville. Ouais, ouais, ouais. Et nous, on était un peu les quali... Les... en dessous pour qualifiés qualifier au-dessus, tu vois. Ouais, les Challenger Series. Ouais, les Challenger channels... Ouais, une sorte de... Je sais plus si c'était... Non, c'était pas encore les ouais, Challenger Series, mais c'était un, un truc un peu un truc spécial. Un peu ouais. comme ça et tout. Et du coup, jouer sur scène devant... Euh, je crois que c'était au Zénith de Lille, il euh, y avait, je sais pas, 6000 personnes. Tu sais, qui gueulent et tout, c'est... Tu sais, t'es là en mode, mais c'est encore plus ça que je veux faire, tu vois. Parce qu'à l'époque, en Pologne, c'était dans un vieux cinéma ou ghetto, un peu comme les LAN, les toutes premières LAN. Tu vois. Alors que là, c'était Zénith, sur scène et tout. On t'appelle par ton nom. C'est avec des Français quoi. Ouais, avec des Français et tout, devant un public français. J'en ai un souvenir énorme. Ouais. Incroyable, incroyable, incroyable. Ça fait plaisir à entendre. Du coup, bah, malheureusement, avec TCM, échec à aller euh, au LCS. Ouais, au qualifiant. En fait, c'est pas tout à fait ça. Genre grosso modo, à... en même temps, j'ai rencontré ma copine. D'accord. tu vois et de plus en plus, j'étais là en mode, bon, LOL c'est bien, mais il y a ma copine qui est bien aussi. tu vois. Et du coup, j'étais là en mode un peu partagé. Et grosso modo, avant le 3. Donc, il y a deux fois où j'ai échoué pour aller au LCS via des Up and Down. Et la troisième fois, ils décident de me remplacer par M. genre un mois avant. tu Et j'étais là en mode, ah ouais. Pas super sympa. Après, tu vois, avec le recul, maintenant je comprends parce que j'étais. Tu vois, grosso modo, c'est moi qui ai fait l'équipe. Qui manageait l'équipe parce qu'il y avait pas de manager, il y avait pas de coach. Tu vois, c'était moi qui faisais ok, on va jouer ça, on va manager ça, on va faire ça. Et au fil du temps, bah, je me suis un peu plus focus sur ma femme que que sur mon équipe. Et du coup, ils en avaient marre, ce qui était compréhensible. Et surtout, ils m'ont remplacé par M. sauvage qui était aussi bon que moi et qui à avait été ouais. qui était même meilleur que moi. Et, et voilà. Donc, tu vois, la, la décision est logique, mais tu sais sur le coup. Euh, était là mais ça fait un peu mal normal mais bon l'ego et même à l'époque on était encore assez jeune tu vois ouais donc, euh... et puis même il y avait une relation un peu où tu sais tu as l'impression que c'était pote et tu sais ils trahissent donc euh, mais, euh... mais bon après tu vois genre avec le recul et même assez vite j'étais là en mode c'est compréhensible parce que je m'investissais c'est plus tu sais quand t'es à 600% dans une team et au fur et à mesure tu descends bah ça se voit tu vois et, euh... et bon je comprends je comprends, parce que du coup, c'est ce que j'ai noté, en tout cas, quand j'ai vu les résultats ouais. que tu as fait à peu près un an après cet échec, tu es passé euh, du coup bah, de TCM avec ce que tu viens de nous dire, à euh, le lancement de GG Colnash, euh, l'équipe de euh, ouais. la première édition en 2014, jouant avec euh, Gob, Thio et Briggles, euh, le bah, c'est, Il ouais, y a juste un truc avant, ouais. c'est qu'en gros, euh, bah, vu que j'étais plus joueur pro, j'avais beaucoup de temps, et du coup, c'est là où je me suis vraiment mis au streaming. Ouais. Et, euh, et en gros, je sais que deux ans ou trois ans, enfin pendant toute l'équipe TCM aussi, je streamais mes games, tu vois, tu vois genre, enfin, on était, je pense que j'étais un des seuls à être en mode joueur pro et je streamais nos entraînements, nos games, à l'époque on s'en battait les couilles, tu vois. Et, euh, et du coup je kiffais bien le streaming et c'est aussi une des raisons pourquoi ils m'ont un peu kick, vois, parce que tu sais quand t'es dans une équipe et t'es là en mode bah, moi je stream aussi, tu vois je stream nos entraînements, bon il y avait moins de streamac et tout, mais c'était un côté chiant. Et, euh, et du coup, juste avant euh, GG Colnash, ma copine DM, euh, la copine de, de Zerator à l'époque, Furey, ouais. et, euh, et qui lance la ZTV, je ne sais ouais. pas si tu vois. Ah ouais, je me rappelle, je me rappelle, avec euh, une crowdfunding et tout ouais, machin. Avec euh, euh, euh, MV, enfin euh, il y avait moi, enfin bref. Et, euh, et du coup, ouais, je, je deviens streamer sur la ZTV et c'est un peu grâce à Zerator et ZTV, parce que ça ne durait que six mois, tu vois. Que derrière bah, je me fais recruter par Millennium ouais. et que du coup je crée GG Colnage parce que genre la compète ça me manquait tu vois. D'accord. Donc j'ai eu un peu six mois de ZTV tu vois, que streamer où j'étais là en mode attends mais tu peux gagner de l'argent en streamant là. Et... c'était e ouais, à l'époque des Ouais c'était à l'époque des Emotions où tu sais t'étais là en mode pub pub pub pub. pub. Ah j'ai gagné 25 euros là. mais Ah d'accord. Tu ah, donc euh, vois, donc, ouais. Et puis après, Millennium, et ouais, j'ai schoolnage, Un jour, faudrait refaire une, une, une, une émission sur Dailymotion. Motion ah, ben, Dailymotion, toi ah, Bien sûr. Sur, euh... À cette époque, et c'est là où on s'est rencontrés. La première fois que je t'ai vu, c'était en 2013 ou 2014, c'était à GH Millennium. Je venais. Ah, bah oui. Avec bah... Riskin, ouais, Max, etc. Quand il y avait la fait. team Procode, tu t'en rappelles ouais. Et moi aussi, je venais streamer sur la Millennium ah, et TV3. En mode, la pub <rire> En gros, pour ceux qui ne savent pas, je vous l'ai fait en rapide, mais en gros, si vous voulez, euh, à l'époque, comment ça se passait En fait, on n'avait pas de dons et pas de sub. Donc déjà, tu enlèves bien. ça, le seul moyen de gagner de l'argent, c'était des pubs. Et en fait, c'était la régie pub de Daymotion qui proposait des contrats euh, grassement payés, hein, on va dire. même plus grassement. C'était du 3, 5, 7 euros les 1000 vues, des fois, ça dépendait des contrats, il y en a qui... C'est même plus ça. a j'ai entendu vous... des 12-13. Hein, de... 12-13 euros les 1000 vues. Et autant vous dire que les 12-13 euros les 1000 vues, c'est scandaleusement euh, élevé. Et dites-vous que Daymotion, au fur et à mesure des rachats, eh bien, ils ont dû éponger des fois ouais. des dettes parce qu'ils euh, proposaient des trucs beaucoup trop élevés pour euh, leur business model. Bref, et donc du coup, nous, on avait à l'époque ce qu'on appelait un caster tool. Donc du coup, c'était une sorte euh, d'outil pour pouvoir envoyer des pubs. Et toutes les 1000 égales 3, 4, 5, 6, 7 euros. Ça ouais. dépendait du contrat. Et sauf qu'à l'époque, il bah, y avait quand même des viewers sur Daymotion, il faut le savoir. Il y avait moins de viewers mais il y en avait quand même moi par exemple sur la tv3 ça m'arrivait souvent de faire 7 800 900 vues ouais, ouais. moi à l'époque je me rappelle je faisais 3 ou 4 euros un truc comme ça euh, dès que j'appuyais sur pub on pouvait les envoyer par 5 maximum mais bon après ça a été débridé mais bref on pouvait les envoyer par 5 c'était 2 minutes ouais. 30 chaque pub faisait en 30 secondes et quand j'envoyais bah, par exemple ça faisait 800 euh, donc 800 vues au moment du lancement de la pub ils s'en foutaient d'être bloc ou pas hein. c'était ouais, 800 vues au moment de la pub et compte 800 vues euh, par exemple s'il y en avait 50 qui avaient quitté en attendant la deuxième pub ça faisait 800 plus 750 ouais. plus 680 plus et à la fin bah au bout de 2 minutes 30 pubs, t'arrivais par exemple à 4000 vues et tu faisais 4000, donc du coup ça faisait 4 fois 4 euros et boum, t'avais fait 16 euros en 2 minutes 30 et tu balançais ouais. ça une ou deux fois par heure. Ouais, c'était une autre <rire> époque, genre. Ouais. Je me souviens que bah, après sur lol, ça faisait plus d'audience parce que lol, ouais, était ouf, un truc énormément d'audience. Et genre, c'était en mode, tu balançais des pubs, tu ne balançais pas 5 pubs, tu balançais genre 20 pubs. Et il y avait aussi un truc sur Daymotion, c'est que... C'était... Non mais il faudra... comme tu dis, il faudrait faire une émission <rire> là-dessus parce que c'est... Pour en parler. Ouais. En gros, là maintenant sur Twitch, tu as une pub, c'est 30 secondes, et ils respectent les annonceurs. C'est-à-dire que tu vas regarder la pub. À l'époque, c'était des motion, ils s'en battaient les couilles. Donc en gros, tu pouvais balancer des pubs, pas attendre les 30 secondes, mais tu pouvais balancer une pub toutes les 5 secondes, tu vois. Mm. Et eux, ils étaient là en mode, ah bah t'as balancé euh, genre 10 pubs, tu vois. Et du coup, nous, on faisait des, des pauses de je ne plus sur minimum, ou même avant sur ZTV de 5 minutes, tu vois, un truc comme ça, et on balançait peut-être 20 pubs ou 30 pubs, tu vois. Et quand il y a 2000, 3000 personnes, ça, ça chiffre va, très vite. Ouais, ça chiffre très vite. Et tu était tu étais là en mode, attends, mais joueur Pro, c'est bien, mais streamer. C'est <rire> <'est> pas mal. <rire> ah, sachant qu'on était dans une bulle d'Elymotion où oh, ça a duré quoi, un ou deux ans mm -hmm. Peut-être plus. Deux, trois ans. Je ouais, dirais, même hein. deux, trois ans et tout. Mais, mais ouais, c'était une autre époque. C'était et... Et euh, ouais. bien la ZTV, ça s'est passé comment un petit peu cette expérience du coup, sous l'égide de Zerator qui lance une web TV avec, comme tu as dit, des grosses têtes qui derrière ont totalement percé, des MV. Il y a eu Toi, il y a eu... J'ai pas envie de dire de bêtises, il n'y a pas eu Corobizar dessus, non Non, je crois que c'était sur une non, autre y pas eu. Ouais, c'était sur ça. Ouais, c'était ouais. sur autre chose. Ouais. Mais donc, du coup, ça s'est passé comment un petit peu bah, En fait, moi, j'étais. Tu sais, tu parlais de. Ah non. Je ne sais plus si c'était hors live ou hors live. Bref. Tu sais, tu parlais un peu de, de, de tranches horaires et de, de trucs. Moi, j'étais souvent après MV, ouais. qui était le deuxième plus gros streamer, tu vois. Qui, euh, bon, maintenant, a explosé sur Twitch. Mais qui, à l'époque. Et du coup, je récupérais. Tu vois, genre, moi, quand je streamais solo, j'avais. Euh, je sais pas, 300, 400 viewers, tu vois, ce qui était à l'époque déjà bien, mais c'était pas, tu vois, tu vois, c'était bien, mais... c'est correct, plus, quoi. mais pas la folie. Ouais, voilà, tu vois. Et euh, là, je passais, je récupérais derrière MV Ouzerator qui avait 3000, 4000, 5000, et j'étais là en mode, mais tu vois en plus à l'époque les gens y restaient beaucoup plus parce qu'il y avait moins d'offres et tu sais il n'y avait pas ce truc sur Twitch où tu vois tout le monde et ouais. tu swaps en deux secondes c'est vrai c'était en mode bah t'es sur une chaîne t'es sur une chaîne quoi c'est un peu comme à la télé à l'ancienne t'avais TF1 et t'avais TF1 tu vois que tu pouvais difficilement naviguer pour ceux qui ouais. nous écoutent sur Dailymotion pour trouver d'autres ouais, streams et tout c'était vraiment mal foutu donc euh, comme il disait quand t'étais sur une chaîne t'étais sur une chaîne donc euh, si si tu donc récupérais et que t'étais sur une TV parce que je l'ai fait aussi tu récupérais 4000 viewers du streamer ou de l'émission d'avant il y en avait une partie qui quittait mais c'était du pain béni oui, en mode euh, tu... Tu, tu nageais dedans et t'étais heureux tu vois et du coup euh, bah c'est ce qui m'a fait permettre de, de connaître et puis aussi c'était cool parce que la ZTV c'était c'est tu sais, maintenant enfin je pense, le stream le font nous on le fait beaucoup à Solary mais tu sais c'est un peu un côté en mode arrives tu fais ton scréneau et tu te barres tu vois ou tu vois il y a peu de lien un truc moi je me souviens genre MV euh, j'allais sur son live il me faisait découvrir ses jeux et il venait et, tu vois j'ai fait des games de lol avec Zerator avec MV et tu sais il y a un, ce côté un peu on se mélangeait et tout ah, et, cool, ça. Et, et du coup c'est trop bien tu vois et, euh, et ça permet de un, de rencontrer des gens et de ceux qui se font un peu ton métier et tout, et c'est cool. Et de deux, bah de, de mélanger un peu les communautés. J'ai découvert des jeux grâce à, à, à eux, et moi, je leur ai fait découvrir un LOL. C'était cool. C'est propre, c'est propre. Du coup, bah, merci hein, de m'avoir... J'ai failli l'éluder, ce passage de, de la ZTV, donc merci. Euh, passer du coup bah, en 2014, où tu rejoins Millennium ouais. effectivement, et où tu lances du coup, cette équipe, GG Colnash, avec euh, Gob, Thio, Briggles, et euh, où en même temps, tu te mets à streamer sur Millenium ouais. TV, c'est ça bah en gros, il euh, y a Rémi Chanson qui me contacte. Les Willis. Les Willis. Qui, euh, qui me contacte et qui me dit Bah voilà, là, la ZTV, c'est mort. Est-ce que ça te dit Nous, on est à Marseille et tout, euh, de, de, faire, euh, de venir stream. Et moi, j'étais là en mode Bah, moi, j'aime. En fait, moi, il y a la compète que je kiffe et il y a le stream que je kiffe. Et moi, depuis, euh, depuis mes débuts, j'étais là en mode bah, on peut mélanger les deux. Et tu vois, genre, faire une team compétitive en mode On va essayer d'aller le plus loin. Et en même temps, Bah, stream nos games, tu vois. Ouais. Qui a un côté euh, vraiment, euh, tu vois, genre, trop bien, tu vois. Enfin, moi, je me, je me disais en mode, en tant que viewer, c'est ça que j'ai envie de voir, tu vois. Des, des gens euh, tryhard en team et être forts et, et voilà, tu vois. Et euh, surtout qu'à l'époque, tu ne voyais pas team. Tu voyais que des joueurs en solo, mais aucune team. Et j'étais là en mode, bah, en plus, c'est nouveau, c'est Il ouais, y a, y a un vois, à prendre. Ouais. C'est trop bien, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, j'ai con GG lâche. En plus, on a des bons résultats. Ah, tiens on fait des, des plutôt bons résultats. Ouais ce en que j'ai vu, vous avez fait une GA où vous finissez quatrième, vous perdez juste contre la team HD à l'époque c'était Doig, Schlaya, Shawn, ouais, celle-là <rire> elle fait mal. Celle-là <rire> tu sais des bons résultats pour moi c'était plutôt par Gamesweek, deuxième. Ouais game j'ai vu deuxième à Dreamhack Dream Valence aussi sur les ouais. couleurs de Millennium et vous avez même joué à une qualif en Challenger Series contre Origen. Ouais bah... Xpk, Soaz, Zelen, où vous gagnez d'ailleurs la première game en plus il n'y a pas de bâtisse. Bah alors en gros euh, la... pour les LAN françaises, j'ai jamais gagné de LAN française, j'ai toujours fini deuxième, troisième, là tu parles de quatrième de contre Dogby. En gros, à l'époque, il y avait l'équipe de Dogby donc HD Max, HD Pro. Ouais, Team HD, il s'appelait. Ouais. ouais, Team HD. Et il y avait l'équipe de Shones, euh, les Spartas. Si je ouais, euh, ouais, Et du coup, en gros, on était trois équipes à stomp toutes les lines et pendant un an et demi, on a dominé tout le monde. Tu vois, c'était... Bon, nous, on n'a jamais fini premier, mais on était deuxième, troisième, premier, etc. Et... Euh... Et ouais, après, il y a la Dreamhack Valencia, donc ça, c'est pareil, c'était cool. Mais après, le niveau était un peu moins haut dans la Dreamhack Valencia. Yeah. Et, euh, et le meilleur, le meilleur truc, c'était bah, la... En fait, il y a eu deux trucs vraiment marquants avec cette équipe. C'est la Paris Games Week où on élimine G2 qui, à l'époque, avec Oslot et tout, qui jouait dans l'équipe. Et on perd contre Giant qui se qualifie euh, trois semaines après au LEC. Donc... Euh en était vraiment chaud. Et en plus, bah, tu vois la Paris game Week, c'est... Jouer devant toute une salle, ouais, la scène. C'est ça, c'est trop bien. Tu vois, genre, moi, je sais que je kiffe ça. Et, euh... et ce côté un peu là, de jouer devant des gens qui crient, qui tu vois, il y a des émotions. Même toi, tu joues différemment. C'est trop, trop bien. Et après, ouais il bah, y a la game contre Origene, où je le dis beaucoup sur mes streams et tout, parce que les gens, ils sautent un peu de ma gueule. Bah, up and down, Origene, l'histoire, c'est qu'ils viennent de... Ils étaient avant dans une structure, je ne sais plus c'était laquelle, mais mmh. ils décident de dire, on va créer notre propre structure, on part de zéro pour se requalifier, parce qu'à l'époque, tu pouvais. Et on les rencontre. Première game, on gagne. Deuxième game... Grosse surprise d'ailleurs. Ouais, moi, à l'époque, game... je suivais Origin, ouais, ouais. pour moi, ils allaient cheatstombe tout le monde. Ah, oui, oui, c'était ça, tu vois. C'était vraiment les favoris. C'est comme si à, euh, à cette époque, G2 euh, venait en LFL pour euh, remonter tout, tu vois. Genre, ils gagnent tout le monde, tu vois. Et nous, on leur prend la première game. Et la deuxième game, au bout de cinq minutes de game, ils mettent une pause. Et ils mettent un coup de pression à Gob, GG, qui jouait Sion à l'époque. Et il y avait un petit bug qu'il ne savait pas, mais voilà, il ne l'avait enfin, pas abusé, mais il l'avait fait une fois dans la game. Et les Rioters qui... Euh... Enfin, bon, c'est ma version de l'histoire. On dit est... là, c'était il y a 6 ans. Donc en en vrai... gros, les Rioters qui voulaient c'était Nous, on, était... enfin, on streamait sur Minium, on avait une petite hype, mais par rapport à des anciens joueurs pro, etc. Tu vois, c'était différent. Et en gros, ils étaient là, ils nous ont mis un coup de pression, en mode, ouais, s'il y a une fois le bug dans la game vous êtes banned de toutes les compètes et tout, tu vois. En mode giga coup de pression en game pour euh, qualifier et tout. Donc euh, on a joué un peu différemment, on a perdu. Après, c'est pas que ça. Ça a eu un impact ah, Imagine, imagine tes joueurs faux. Dans la game, on te met pause et on dit euh, là, il y a un teammate qui a fait un bug. On peut considérer que ça comme du bug exploit. Si on le revoit dans cette game, tu n'as plus le droit de jouer de plus jamais. Tu vois, t'es plus là en mode euh, « Bon les gars, allez, on se remotive, ça on joue !» Ça fait un peu tu vois Et la deuxième game, en vrai, elle est, elle est close, mais ils sont meilleurs que nous. Et... Mais bon, tu vois, il y a un peu ce côté-là, donc euh, je ne veux pas faire le rageux ni rien. Non, mais, mais un peu de regret. Voilà. Et la troisième, ils nous sont peu… Ils étaient meilleurs que nous sur la troisième. Mais la deuxième, je pense, tu vois, genre, c'est le côté où il y a un moment où peut-être t'es béni des dieux. Tu sais, dans l'histoire, c'est un peu ça, tu vois, j'ai un moment où tout réussit et voilà. Et... Bon, ça n'a pas fait. Après, en finale, pas de regret, hein, mais, mais c'est marrant de le, de le rappeler et tout. Ça avait l'air d'être une bonne période quand même, ce petit euh, mi, genre euh, Millennium spirit, GG ouais, Colnash et tout, avec Gob et tout, ça a l'air d'être... Euh... Bah moi, c'était vraiment le début du streaming, mm -hmm. ou je pense c'est pareil pour toi, où tu sais, t'étais là en mode, première fois que t'es dans une gaming house, donc du coup, je sais pas, ta vie, elle est trop bien, genre t'es avec tes potes, en plus t'es jeune, euh, tu joues au jeu, t'es payé, tu gagnes, tu, gagnes, tu gagnes, pas bien ta vie, mais tu gagnes, tu vois... Décemment. Oui, tu, décemment, surtout que, bah vu qu'on était hébergé, on n'avait rien à payer, donc euh, t'es là en mode... Et t'es avec tes potes, tu joues, tu gagnes de l'argent, tu commences un peu à avoir de la hype. En mode, les gens ils commencent à te suivre et t'apprécier. Genre, quand t'as, je sais pas, j'avais quel âge J'avais 21, 22, 23 par là. C'est trop bien, genre. Et je pense que toi, t'as dû connaître, vivre la même chose, tu vois. Ouais, moi, j'ai bien aimé, moi. Genre, c'est un truc où c'est trop bien, tu oh, vois. en 2013, j'avais passé mes vacances scolaires à la GH Mignan, ah ouais. à Marseille. Mes ouais, bah ouais, vacances scolaires, tu vois. Et je, je m'amusais bien. Hein. Et c'était trop bien, tu vois. Et moi, j'ai ai vraiment un bon souvenir. En plus Marseille. Moi, je suis parisien de base et j'étais là en mode oula, Marseille, c'est peut être un peu le seul point et au final, euh, bon, on était dans un quartier vraiment cool à 5 minutes, euh, ouais, ouais, euh, minutes du boulot. C'était on... enfin, pas la Castellade. Ouais, c'est ça, 5 minutes du boulot, t'as le vieux port, t'as la plage, t'as la mer, tu peux bouger, etc. C'était en mode trop bien. Tu vois, je ne je... vais pas dire que je regrette un peu cette époque, mais je suis vraiment nostalgique de cette époque. Et tu vois, souvent, je parle avec ma copine et on est là en mode Marseille, c'était vraiment bien. Quand on sera vieux, peut être qu'on y retournera et tout. Tu vois. Parce qu'on a vraiment aimé cette époque hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais ça se comprend total. Hein. Tu as sorti les, les arguments, le cadre de vie. Ouais, balance, Héberger et tout machin, c'est vrai que c'était agréable. je, ouais. je peux Est-ce que c'est -ce est parce que tu as aussi longtemps côtoyé à ta manière cette Div 2, cette Challenger Series et flirté avec les LCS que tu es autant contre les Ligues Fermées à l'heure actuelle En vrai, moi c'est surtout que je viens de f... Enfin, j'ai beaucoup joué au foot et tout et j'aime le format de foot, tu vois. Et pour moi, genre, je ne comprends pas, en fait. Tu sais, quand on m'a dit, en mode, bah, ça va être comme ça, j'étais là en mode... Mais pourquoi vous, fin, vous niquez tout. Pour toi, l'intérêt sportif, il passe avant bah, l'intérêt de la sauvegarde financière. Oui, fin, et même ça, c'est du bullshit. Tu vois, genre, enfin, après, c'est un débat. Et ah, bien sûr, mais mais on peut mais... en discuter un peu. En gros, pour ceux qui nous écoutent en rapide, euh, en gros euh, avant les LCS, donc, comme vous avez compris, cette ligue, on pouvait monter et descendre. Et euh, à l'heure actuelle, depuis quelques années, c'est plus possible. La ligue est fermée. Tu peux ouais. racheter un slot assez cher si besoin, mais tu ne peux pas te qualifier dedans. Et l'argument principal qui était donné à l'époque au moment de fermer la ligue, c'était que ça permettait aux équipes qui investissaient beaucoup d'argent de pouvoir avoir l'assurance de ne pas descendre hypothétiquement après six mauvais mois, un truc comme ouais. ça, et de te retrouver dans une deuxième ligue où c'était euh, dix fois moins de viewership, où ton, enfin, ton investissement perdait, on va dire, tout son sens. Sauf que du coup, il y a un intérêt sportif, comme on est en train mmh. de discuter, où bah, si tu es mauvais, tu descends et les meilleures équipes qui travaillent en dessous peuvent monter. Sauf qu'il y a également un intérêt financier qui vient dedans. Bah, L'intérêt financier étant que... Euh, ça peut dissuader des personnes de se dire bah « Tiens, est-ce que je vais foutre X millions d'euros ?» Parce qu'à l'heure actuelle, dans League of Legends, ouais. ça se compte en millions d'euros ah, quand tu investis dans une équipe. Ouais. Est-ce que je vais foutre X millions d'euros dans une équipe Alors que potentiellement, pas dans 6 mois, pas dans un an, mais dans 4 mois, 5 mois, le temps d'un split, ouais. je peux descendre si, euh, par hasard, j'ai fait les mauvais choix de joueurs, mauvais choix de coach, de manager ou autre. Bah, en gros, moi, le truc, c'est qu'il y, y a deux points de vue. Tu vois, genre Il y a le premier point de vue où c'est le côté... Parce que tu vois maintenant, à Solary, on est un peu dans ce débat-là. Ouais. C'est le côté joueur. Tu vois genre Moi, je suis un peu nostalgique où toutes les équipes, je les ai faites. Mm. Et j'aime bien ce côté où tu es dans une team, tu joues avec ta team et tu montes avec ta team. Tu Il n'y a pas ce côté... Tu vois, Ça me rend un peu triste quand tu vois, par exemple, la CACORP, ouais. de voir qu'ils font un split excellent. Et en gros, il y a qu'un seul joueur qui se barre et les quatre autres, ils restent. Tu vois tu vois ça fait un peu je vais pas dire mercenaire parce que mérite d'y aller mais tu vois ça fait un peu le côté du coup où tu joues plus enfin tu joues avec ton équipe pour avoir le meilleur niveau mais tu joues aussi pour toi mais tu joues aussi individuellement pour te faire repérer et pour te faire truc. Et ça c'est un côté où moi je sais que quand j'ai joué en team c'était en mode surtout dans League of Legends comme au foot comme partout il y a des rôles ingrats. tu vois il y a des rôles où tu vas faire le sale boulot où tu vas faire le travail de l'ombre et tu vas pas être mis en valeur alors que le gars qui va faire un pentakill il va être là en mode pentakill et tout et voilà tu vois et moi je trouve que ce côté un peu individuel je suis pas fan de ça, tu vois. De côté, en mode, bah, un joueur vient dans une équipe, fait euh, deux splits, oh, il a perfait de fou, il va se faire recruter. Ouais. Les quatre autres, c'est aussi en partie grâce à eux. Tu vois. Vois. En, en mode, du coup, euh, peut-être que ça peut induire des comportements un peu plus individualistes, parce que vu que toute l'équipe. Quel que soit ces résultats, ne peut ouais, pas monter ça. ou en tout cas euh, difficilement monter. Bah comme as dit, il y a Adam qui du coup est pris par Fnatic en mode bah, bah tiens on fait un peu notre ouais, marché ouais. même s'ils si ont dû sûrement payer bien cher. Oui. Et euh, les quatre à côté euh, qui sont là en mode bah... C'est ça tu vois. Et moi je, enfin tu vois genre typiquement quelqu'un que j'ai beaucoup critiqué, ah, syncroft ouais. et tout. Bah pour moi tu vois il mériterait d'aller en LEC. Et malheureusement avec ce format là, il ne va... Enfin je le souhaite pas hein, mais je souhaite qu'il y aille. Il y a très peu de chances qu'il y aille, par contre, des Targamas, des trucs, il risque d'y aller. Tu vois. Et c'est un peu le côté où, tu vois, genre, bah, il a fait les mêmes résultats, il a montré le même truc. Certes, il a été peut-être un peu moins brillant et tout, mais il mérite d'avoir sa chance. Tu vois. Et ça, c'est un truc qui. Enfin, j'aime pas l'injustice et tu vois, moi, je le vois comme une injustice. D'accord. Tu vois, il y, y a ce côté-là en tant que joueur. Après, il y a le côté en mode spectateur, tu vois. Genre, moi, typiquement, genre. Bon, je, le parfait exemple, c'est la KCorp et, et voilà, ils gagnent deux fois les EU Masters, tout le monde a envie de les voir contre G2, pourquoi pas tout le monde a envie de les voir contre les war, au, au, au World, tu vois, potentiellement, même si ça ne marche pas. Et je me dis, bah c'est pas possible, juste parce qu'il y a des gens qui loquent leur truc ouais. pour avoir une sécurité. Tu vois. Et... Moi, pour moi, ça n'existe pas, la, la sécurité, tu vois, c'est soit t'es, enfin c'est l'e-sport. Dans ce cas-là, il ne faut pas faire d'e-sport. Ouais, pour toi, le risque est ah ouais, naturellement... Est... Vois, genre, je trouve que la beauté du jeu et la beauté de, de, de, de, du sport et tout, et les valeurs de l'e-sport sont plus fortes que euh, Jean-Claude qui, euh, qui gagne de l'argent et qui veut sécuriser son argent, tu vois. Genre, et, et ça, c'est un côté où... Après, je comprends, il hein, y en a qui vont dire oui, mais j'investis, etc. Oui, mais pour les annonceurs. Et même ça, tu vois, genre, nous, on est à Solary, on est en LFL. Il euh, y a la K-Corp, on a des sponsors, on est bien, etc. Il faut juste, bah, pas mytho et pas... Enfin tu vois, il faut vendre des trucs, quoi. Si t'es une équipe qui est bas de tableau, mais oui, ok, t'es en LSC parce que c'est sécurisé, oui, tu vas vendre, mais t'es une escroquerie, tu vois. Ouais. Alors que si, tu vois, t'es une équipe qui travaille fait le travail... Euh... Tu vois, genre, t'as des bons joueurs, tu fais des résultats, euh, tu fais de la bonne com', tu fais des trucs. Bah, faut jouer le jeu, tu vois. Ouais. En mode, cette équipe-là, qui s'est construite en div 2, etc., enfin, div 2, genre en LFL, ouais. en Ligue régionale, etc., par son travail, mériterait plus de pouvoir monter, bah ouais. ou en tout cas d'avoir la possibilité de monter, plutôt que l'équipe qui, au final, OK, a eu sa sécurité financière et n'est pas descendue, même quand elle a été mauvaise, mais qui, peut-être, parce qu'elle n'est pas descendue, n'a pas progressé. Oui, c'est ça. Et puis même, il y a un côté où t'es là en mode, bah, je peux pas descendre. Est-ce que ça vaut pas le coup de cette année faire une équipe moyenne et ok on va être dernier pour dans deux ans tu vois économiser un peu ouais. ou tu vois pour dans deux ans tu vois il y a tout un côté un peu pervers que moi je suis pas fan et l'autre côté c'est euh, c'est euh, comment dire j'ai perdu je sais plus bah en gros tu disais que pendant un an tu fais une équipe moyenne tu économises un peu du côté supporter non ah oui c'est ça il y a aussi un point où je trouve que ça raconte une histoire tu vois ouais. je, moi je sais que Adam tu vois qui va à Fnatic c'est cool il come dessus en mode oh le petit prodige j'y récupère de live de la K-Corp, c'est bien et tout moi je, tu vois par exemple ce que fait la K-Corp ou même ce que nous on a fait avec Manati ou en terrain, etc tu vois de prendre une équipe et de voir l'évolution et de voir une équipe qui vient ensemble qui essaye de progresser et qui monte je trouve que ça raconte une histoire et c'est ce qui est le plus important dans l'ESport tu vois ou même dans le stream game dans partout c'est au final on raconte des histoires storyline et... voilà tu vois et moi j'aime pas trop les équipes où tu sais on est là en mode Ok, on a viré toute notre équipe, on prend cinq joueurs, ça va durer un split, on va essayer de raconter une histoire. Tu vois. Pour moi, je... ça ne colle pas. Tu vois, je suis nostalgique, je ne sais pas si tu fais à l'époque League of Legends, mais euh, Diamond Proc, c'est les Moscophals. Oui, bah oui, bah oui. Bah oui. Euh, pour moi, c'est les... les Russes qui battent des Coréens. Voilà, vois, des... Pour moi, c'est la meilleure histoire. Tu, vois, tu prends un joueur de cinq joueurs, ils sont restés ultra longtemps ensemble, du coup, tu t'identifies aux joueurs. Ce n'est pas une équipe qui bouge tous les six mois. Tu vois. Et ils font des résultats, tu les vois. Des fois, ils ont des coups de bas, des fois, ils ont des coups de haut, mais tu les suis tu vois, dans leur aventure. C'est pas en mode ah bah, l'équipe est pas bonne, ok on va en prendre 5 nouveaux, et tu les connais pas, le temps que tu t'attaches, ah ben bah, ils ont déjà changé tu vois. D'ailleurs pour la petite anecdote sur l'équipe dont il parle, c'était comme il dit, des Russes sortis un peu de nulle part, qui battaient ouais. beaucoup, beaucoup de, de, des meilleures équipes, etc. Quand ils étaient en LEC, euh, à Berlin, etc. à cause de problèmes de visa, souvent il euh, y avait des périodes où ils étaient obligés de faire des allers-retours, ouais. Moscou-Berlin, chaque semaine pour jouer leur match. C'était un... ouais, une autre époque. C'était <rire> une autre époque. Mais tiens, y a un... pour parler de ça, parce ouais, qu'on bah, est, on est, est, à, on est à Webedia et tout. Ah, ouais. Il y a MGG qui a, mmh. qui a fait une vidéo là-dessus qui est vraiment Gauthier et qui résume tout. Et ah pour ouais ceux qui, ouais, vraiment sur l'époque uh, Moscow 5 et tout, qui est Gauthier. Et... MGG, voilà. Moscow 5 si vous voulez trouver. Ouais, une vrai. très bonne vidéo. Je, je tiens à dire, on est encore au milieu, mais on passe une bonne <rire> émission. On parle de <rire> tout ouais, et de rien. Euh, je t'ai dit, hein, je parle pendant longtemps. Non, mais ça me fait plaisir. Je pense que, je pense que les spectateurs apprécient aussi. Euh, du coup, GG Collage continuera en 2015 avec Melon et Nono. Ouais. Et puis après en 2016 avec euh, Sardoche. Team qui a donné un peu de drama d'ailleurs, et bon, maintenant qu'on a un peu, de, euh, un peu de recul dessus, c'était comment cette expérience C'était comment de jouer un peu avec Sard Et, et maintenant, cinq ans après, euh, qu'est-ce que t'en retiens Bah, en gros, alors déjà avec Melon et Nono, c'est différent. Tu vois, genre, euh, à l'époque, GG Colnage était sous Millennium. Ouais. Et euh, bah millennium se fait acheter par Webedia, il bouge à Paris, moi je ne bouge pas, grosso modo pour le faire court. Et du coup, je décide de garder GG Colnage qui est un peu mon bébé et de faire une équipe, euh, tu vois, avec mes potes et avec des gens que j'aime bien. Qu'eux, ils étaient passés avec Ansama, Préti Ouais, voilà, ça, eux, genre. ils étaient en mode dans un autre délire et tout. Moi, j'étais en mode, le but, c'est de faire des LAN, des trucs. Donc, euh, je fais GG Colnage, on avait même une équipe féminine et tout. Et, euh, et voilà, avec Melon Nono, on fait quatrième à Lyon eSport où il y avait euh, le PSG. Y avait, enfin, Il y avait que des grosses équipes, donc un très bon résultat. Et, euh, et derrière, euh, bon derrière ça dismonte parce que Melon retourne à Eclipsia, Nono, je ne sais plus ce qu'il faisait et tout. Et derrière, euh, bah je me dis, ok, le côté streamer est encore plus important parce que j'étais streamer solo. Et, euh, et à l'époque Twitch, il euh, y avait Domingo et moi, tu vois, sur LOL. Donc euh, quand Domingo streamait pas, j'avais beaucoup, beaucoup d'audience. Et, euh, et tu vois, je me dis, ok, le but ça va être de faire un truc, un, une équipe un peu moins forte, mais euh, qui raconte une histoire de fou. D'accord. Et à l'époque, il y a Sardoche qui faisait... Pas beaucoup de joueurs, mais qui avaient du potentiel et qui voilà, tu vois. Et je me dis, vas-y, je vais faire une équipe avec lui. On va... Tu vois, on va faire un peu comme Millennium, mais entre nous, tu vois. C'était un peu, pas les prémices de Solari, mais dans l'idée, je me disais, ok, on va stream, on va faire une équipe, on va faire, tu vois, des maillots, des ouais, trucs. Ouais, et des trucs cool, ouais. Tu vois, on va commencer un peu le, ce délire-là et tu vois, vraiment basé sur le stream, etc. Et en même temps, ce côté un peu joueur e-sport et tout. Et euh, bah, au début, ça se passe bien. Et le problème, c'est que les résultats ne viennent pas. Et du coup, euh, comment dire ça En fait, le problème, c'est qu'avec Sardoche, j'ai un peu de rancœur encore. Tu vois, Maintenant, c'est passé, tu vois. C'est un peu comme euh, une séparation, tu vois. Un... Parce qu'autant, tu vois, le coup avec M. Sofresh qui me remplace, c'est compréhensible, tu vois. Genre, j'étais là en mode, c'est dans l'intérêt de la team, j'étais moins fort. Ok. Avec Sardoche, c'était vraiment en mode, moi, j'étais en mode, je le mettais en avant. Tu vois, j'étais en mode, euh, ok, le projet est plus important, du coup, voilà. Lui, il était en mode, parce qu'on streamait tous les deux. Lui, il était en mode, ok, si je descends Arcus, je vais avoir plus de viewers, tu vois. Et grosso modo, à l'époque, j'avais peut-être, je sais pas, 4 000, 5 000, viewers, il en avait, je sais pas, 000, 500 000. Et au fur et à mesure, tu vois, ça montait. Et au fur et à mesure, plus ça montait, plus il me descendait, tu vois. Genre, il était là en mode, ouais, euh, Narcus, c'est un peu la cause de pourquoi on est nul, pourquoi on perd. Alors que, bon après, c'est dur de, de parler, mmh. tu vois. Mais oui, j'avais mes torts, mais euh, en support, il avait ses torts aussi, tu vois. Genre, c'était. Et moi, j'étais ouais, dans mode, le jeu, c'était ouais. pas une personne. Il y avait des choses à redire de, sur ouais, plein de points. Et pour ceux qui connaissent Sardoche, etc., il avait une tendance à mourir beaucoup et ça aidait pas l'équipe. Mais après, moi, j'étais pas non plus irréprochable, tu vois. Genre, bon. Bien et sûr. même l'équipe était pas irréprochable de base, tu vois. Mais il avait cette tendance à me mettre tout sur le dos. Et du coup, euh, tu vois, me... moi, j'étais là en mode allez, les gars, le projet, c'est le plus important. Euh, N'hésitez pas à aller vous abonner à tout le monde, euh, tu vois, un peu en mode comme ça. Et lui, il était en mode. Ouais, bon, euh, Narcus, euh, il est un peu nul et euh, c'est un peu de sa faute. Et voilà, tu vois. Et un peu, bah, tu, tu, tu vois Sardoche sur son évolution, même si là, il s'est beaucoup calmé. Ouais, bien sûr. Tu sais, une époque, il était en mode full drama, full truc. Et, euh, et voilà, tu vois. Et, et tu et... penses, du coup, qu'il trouvait. Enfin, euh, que c'était vraiment un peu calculé, le fait de descendre pour peut-être euh, un peu euh, monter à sa manière Moi, tout ce que je sais, c'est qu'au début, euh, tu vois, il streamait sur la chaîne de Corobizar. Ouais. Il avait 500, allez, 700, peut-être 1000 viewers, je ne sais plus exactement les chiffres. Moi, j'étais à 4000, 5000, 6000, tu vois. À la fin de l'équipe, donc euh, six mois après, il avait 4000, 5000 et j'avais 1000 viewers, tu vois. Donc, euh, est-ce que c'est calculé Est-ce que ces trucs Moi, je pense que Sardoche est quelqu'un de très intelligent et mmh. qui sait ce qu'il fait, tu vois. Donc, euh, donc voilà, après, je ne peux pas lui prêter. Et maintenant, l'eau est, euh, le... est passée sous les, les ponts, ponts. Et, et voilà, tu vois. Mais c'est vrai que c'est une époque un peu dure et, euh, et où, bah tu connais un peu le, le, le stream game, etc. Quand tu perds de l'audience, quand tu perds des trucs, quand en plus... Euh, tu sais, on dit ouais c'est un peu un connard, tu sais es là en mode mais non j'essaye d'être gentil. Ouais, <rire> tu commences tu à être voir comme un damné. Ouais voilà tu sais es là en mode mais non c'est... Enfin voilà et du coup à ouais, une époque un peu dure mais, euh... mais bon ça fait partie de la vie. En vrai tu vois avec le recul maintenant je suis content d'avoir connu ça parce que ça m'a mis aussi les pieds sur terre tu vois. Genre tu vois que tout le monde n'est pas gentil, tout le monde enfin tu vois tout n'est pas tout le temps rose et qu'il y a aussi un côté où tu vois genre euh, à l'époque j'avais 4000, 5000 viewers ouais. et je sais que j'attaquais un peu Domingo tu vois. Tu vois, genre, hé euh... hey les bros, c'est Domingo, j'étais là en mode beau. Bro. <rire> les bros, euh... enfin bref, tu vois, j'avais tout un discours où maintenant, je me rends compte que j'étais un peu euh, trop taquin, tu vois, un peu trop sur ses côtes gratuitement. Et euh, cette histoire avec Sardoche m'a fait réaliser que, tu vois, j'en faut pas trop se prendre au sérieux, il faut, tu vois, genre… Euh... Prendre du recul, des Ouais, il faut prendre du recul et il faut être un peu zen de temps en temps, tu vois. Je comprends, je comprends, je comprends. Pas mal, pas mal. Parce que du coup, euh, suite à cette expérience euh, de Team avec Sardosh, etc., j'ai eu l'impression que c'était un peu la fin de GG Colnage dans la mesure ouais. où, en 2017, du coup, et pour la première fois, bah, t'as rejoint Eclipsia. Après Alors... avoir été des années chez Millenium. Ouais, et surtout, en fait, c'est même pas des années chez Millenium, c'est des années... À... Bah Après, t'as connu Millenium, et c'était le mal absolu, tu vois. Ok, oui, genre... Euh, <rire> tu sais, on entendait des rumeurs, Eclipsia, ouais, ils font du botting, euh, ils, ils mettent des douilles, etc. Et, et voilà, Et moi, pour moi, Eclipsia, bah... C'est quand tu vis trois ans à Marseille et qu'on dit "Eclipse, c'est le mal", "Eclipse, c'est le mal", "Eclipse, c'est le mal" et que même toi, avec, euh... tu l'internalises après. Hein, ouais, même moi avec Rurk, tu vois, j'avais des histoires en mode euh, pas payé, etc. Enfin, des histoires. Euh... Voilà, donc du coup, j'étais là en mode, ouais, c'est vraiment le mal, tu vois. Et que tu rencontres, euh... tu rencontres euh, Saccor, donc a B, qui dit, mais non, en fait, tu vois, on regarde, on est des gens cool et tout. Bah, tu sais, t'es là en mode « Ah, mais attends, peut-être qu'ils m'ont raconté pas toute la vérité. » Tu vois, genre, dans une histoire, il y a toujours un peu… Ouais, euh, peut-être que c'était tronqué. Ouais, tu vois, il y a toujours euh, deux versions de l'histoire. Et, et c'est pour ça que c'est important de ne pas être one side et, et voilà de, de prendre un peu euh, tous les parties. Et, euh, et du coup, ouais, je rencontre LRB un event de Domingo. C'est marrant. C'est au Barrière Casino Show. Ouais, j'y si étais, j'y étais. À Lille. Euh... Avec quatre équipes. Il y avait ouais. uh, Kameto, moi capitaine. Sardoche. Sardoche. Et le dernier, je sais plus. Shones non non, pas Shones, non non, pas Shones, non. Pas Doeg, non, non, non. non. Peut être de... non. Oh. En plus, la team de Kamel gagne ce oui. truc, je me ouais. rappelle. Donc, euh, c'était marrant. En plus, ils faisaient le ramadan et tout. C'était drôle. Ouais, ouais. <rire> la team de gagne, je sais plus. Bref. Je ne sais plus, mais bref. Et, voilà, et du coup, là, cette soirée, je rencontre euh, je rencontre euh, Sakor qui me dit euh, « Vas-y, nous, on est à la recherche ce etc., de streamer. Euh, bah, toi, est-ce que ça le dit et tout ?» Et moi, je dis « bah Ouais, mais euh, si je viens... OK, on fait un projet de team, un peu comme à l'époque, même si on était un peu moins fort et tout. Et, euh, et stream, euh, ouais. Et du coup, bah, on part et, et je fais un mois Eclipsia. C'est ce que j'allais dire. <rire> un mois. Et au bout d'un mois, il euh, y a Sakhar qui me voit Il fait, bah, là, on va se barrer. On va monter Solary, est-ce que t'es chaud et tout et Moi, j'étais là en mode, bah, <rire> Eclipsia, j'aime pas plus que ça. Donc, euh, donc ouais, carrément. Et du coup, ouais, je pars, je pars pour Solary. C'est ce que j'allais dire, genre... Quand on vient pour te dire ça du coup euh, on quitte Eclipse alors que tu venais d'arriver, etc., que t'avais streamé en perso les années d'avant, qu'il y avait eu les remous que tu connaissais. Tu avais du coup de l'expérience, et en plus, quand on connaissait l'âge à l'époque, bah, du coup c'était en 2017, donc tu avais 28 ans. Les ouais. autres, uh, Chab, ouais, j ils étaient beaucoup plus jeunes. Toi, en tant comme un peu plus âgé du, du, du groupe, c'était quoi ta vision sur ce move Est-ce que tu as trouvé peut-être un peu risqué Est-ce que tu n'as peut-être même pas pensé à reprendre en solo à un moment Ou alors tu as direct suivi Ça en se re... passait comment En fait, j'ai fait, euh, fait Millenium, on était en team. Enfin, on était en groupe de streamer. Ouais. J'ai fait 3 ou 4 ans de solo. Et autant, les deux premières années, j'ai kiffé parce que tu là en mode tu stream quand tu veux, etc. Et tout. Les deux dernières années de stream solo, il bah, y a eu l'histoire avec Sardoche. Et en fait, quand t'es streamer solo, c'est soit t'es trop bien et c'est trop trop bien, mais quand c'est mal, t'es vraiment mal. Tu vois, tout est décuplé et tout. Et moi, ça me manquait un peu d'être avec des gens, tu vois, parce que bon, streamer solo dans sa chambre, etc., faire du lol, c'est cool pendant deux ans, mais à la fin, t'es là en mode c'est fatigant, tu vois, c'est ouais. épuisant et tout. Et moi, ça me manquait de faire des projets, d'être de, de, avec des gens qui ont la même passion, de parler, de, de faire des teams, de faire des trucs. Et euh, quand Saccor m'a dit en mode bah déjà pour Eclipsia, j'étais là en mode bah, carrément chaud parce que tu vois Saccor c'est un bon petit père et du coup c'était cool. Et en plus euh, derrière faire un truc, parce que moi j'avais pas vraiment d'attache à Eclipsia donc je m'en foutais un peu. Ah, je et quand il m'a dit bah, vas-y on va faire un autre truc à nous, j'étais là en mode bah, c'est cool et en plus j'ai pu côté Paris. Moi je faisais la ligne 13 pour aller à Eclipsia 45 minutes, j'étais là en mode bah, c'est cool et euh, ce côté où Eclipsia ouais, j'avais pas d'attache, tu vois, de d'être un peu nos propres euh, boss, nos propres trucs, tu vois, c'est Et puis que ce soit ton projet, ton bébé, tu vois. Ouais. Après c'était pas totalement mon projet au début, tu vois, parce que en gros, il y avait il euh, y avait sept actionnaires. Ouais. Tu vois, bah tout, tout le monde au début et grosso modo, il y avait moi, Thio et Katar. Ouais. Et Shark. Ouais. Euh, où on était vra... enfin, on n'était pas vra... j'étais pas actionnaire de Solary, tu vois, j'étais pas à l'origine. Après, j'ai dit directement à Sakor en mode bah, si on y va, moi, mon but, c'est. Tu vois, vois j'ai 28 ans, mon but, c'est de faire partie du truc et de. Ouais, à terme d'y être. Quoi. Ouais, à terme d'y être. Tu vois, et du coup, j'ai fait un an à Solaris sans être actionnaire, sans rien. Et au bout d'un an, euh, ils m'ont passé actionnaire et tout. Mais tu vois, au début, c'était pas mon projet. Tu vois, j'ai plutôt suivi le projet. D'accord. Et, euh, et voilà, quoi. Et c'est quoi qui t'a rendu un petit peu euh, confiant euh, là-bas au niveau du travail effectué Genre toi, t'as apporté quoi au lancement du projet au début Parce que changer de vie, passer à Tours, etc. Au début, ne peut même pas être actionnaire. Après, euh, je sais pas si t'étais payé ou pas, c'est oui, pas une question. Je, mais je, euh, enfin, tout le monde était payé. En gros, en fait, au début de Solaris, j'avais l'impression de revivre le début de tu vois. Et c'était un côté où tu comptes pas tes heures. T'as pas de notion de... Tu vois, Eclipsia, c'était une notion... Que j'aimais pas trop, même pendant un mois, c'était arrivé. tu faisais ton créneau, tu te barrais. Tu vois, il n'y avait pas ce côté convivial où tu passais du temps avec les autres, tu faisais des projets, tu... même tu, tu kiffais ta vie. Ouais, bien sûr. Là, à Tours, on... je me souviens, au début c'était à l'arrache, on dormait dans les locaux, on streamait, il n'y avait pas de notion d'horreur, c'était en mode tout le monde voulait stream, tout le monde. Tu sais, on était là, mode vas-y, on joue à 5, on fait des trucs et tout. Et c'est une... trop bien, tu vois, genre t'es en mode tout le. Enfin, c'est trop, je ne sais pas comment... comment dire, mais. Bah C'est comme si, je sais pas, tu es avec tes potes, ouais. tu joues au jeu que tu kiffes, et en plus tu es payé, et en plus tu vois ton truc grossir, donc le début était trop bien, tu vois. Et euh... Enfin, ça, ça l'est toujours, hein, mais... mais le début était vraiment trop bien. Et, euh... et moi, je n'ai jamais eu de notion de peur, parce que, tu vois, j'avais quitté Millennium pour être en solo, ça avait bien marché. Quand je suis revenu chez, Eclipse... Quand je suis venu chez Eclipsia, ça avait bien marché. Et je savais que, enfin, tiens, à l'époque, c'était un peu la mode de je quitte Eclipsia, explication. Ouais. Ouais. Donc... Euh... Tous ceux qui étaient partis, ça avait marché, tu vois, en solo. Du coup, euh, bon, quand tu, pars avec, euh, quand tu pars avec 7 ou 8 personnes, euh, tu es bah, sûr tu oui, Tu vois, après, est-ce que ça allait marcher autant Ouais, non, ça, c'est peut-être un peu honteux, ça. <rire> c'est <rire> ma vidéo de la <rire> régie oh, moi, de la honte. Faire euh, une vidéo de moi simple, qui explique pourquoi je pars je et le rap, enfin, ouais. <rire> Parce que vous êtes trop. Mais, mais ouais, non, j'étais confiant. Et voilà, après, tu c'est comme tout. Tu vois, tu es confiant et tu dis, ça va marcher. Et tu sais, je savais pas que ça allait autant marcher tu vois ouais bien sûr bien sûr parce qu'après 4 ans chez Solaris c'est un peu ton, ton plus long run dans une structure ouais euh, à continuer de jouer un peu compétitivement avec euh, des équipes Lunari etc ou même en remportant le Twitch rivals il y a deux ouais ans, bah... je te rappelle en fait ce qui est cool c'est que tu vois genre quand je suis arrivé à Solaris j'étais en mode bon on continue un peu le côté team et stream parce ouais. que ça marche bien tu vois mais je sais que j'ai plus le niveau etc et en fait en jouant avec euh, bah en plus mes potes tu vois ça, on fait des bons résultats, tu vois, genre typiquement il y a cette game à l'avion Lyon e-sport la e on gagne Millennium, tu vois, qui était en mode, tu sais, bah, avec Gyps qui fait des doigts enfin un truc de fou, on était là en mode, enfin revivre ses émotions quand t'as un peu plus de maturité en mode e sportifment pur, c'est trop bien, tu, vois, et tu parlais du Twitch Rival, c'est pareil, tu as gagné une compète devant du monde, sur scène, etc., même si c'est un tournoi d'influenceurs, donc c'est un peu différent, c'est moi ce qui me fait vibrer vraiment au plus profond de moi, tu vois. Et du coup, c'est trop cool. et en en plus, Encore la fibre plus côtes, compétitive. Ouais, ouais. Bah, tu vois, je l'aurais toujours. Et c'est marrant parce que maintenant, elle se déporte un peu quand notre équipe joue. Ouais. Tu vois, quand notre équipe joue en LFL, je peux dire que bah, la victoire contre la CACORP, tu as les mêmes émotions. tu vois Un peu moins fort parce que tu es moins joueur, mais, mais tu stresses plus parce que tu n'as pas le contrôle. C'est légitime. C'est trop bien aussi, tu vois. Et donc, du coup, ces petits résultats, etc. avec Lunari, battre Millennium avec Gibbs et tout, euh, continuer à faire des petits tournois, des Open Tours. Des ouais, tours, bah moi, c'est ce que je kiffe, tu vois, même si maintenant, euh, j'ai perdu en niveau et tout. Mais tu vois, c'est un côté où... En fait, moi, il y a un côté aussi où, tu vois, je sais ce que m'a donné League of Legends Madonna, Lisport, et m'a donné l'histoire. Et j'essaye de le rendre aussi un peu, tu vois. Ouais. Tu vois, genre là, typiquement, il y a, y a eu les Open Down hier, euh, tu vois, pour savoir qui va monter en LFL. Il y a l'Open Tour il y a plein de nouveaux joueurs, il y a plein de nouveaux trucs. Moi, je sais que j'aime bien les streams, j'aime bien les montrer parce que ça montre en avant déjà une ligue ouverte que je suis partisan. Et en plus, tu vois, plein de nouveaux joueurs, plein ouais, de nouveaux visibilité. trucs, plein de nouveaux trucs, plein de ouais, plein de, je sais plus comment dire, mais plein de nouvelles équipes, plein de ouais. nouveaux joueurs. Et c'est un truc que, euh, bah, moi, je sais que à l'époque, on m'avait un peu fait ça. Et tu vois, j'essaye de rendre l'appareil. Je sais pas comment dire, mais tu vois, il y a ce côté où euh, j'aime trop montrer en avant des bien gens ça. et, ça et, et ça voilà, tu vois, genre, genre typiquement euh, Solaria Academy, on avait un peu le truc. Tu dedans, il y avait VTO qui est maintenant en, ouais, LEC. en, en LEC. Il y avait, euh, avait, ouais, avait d'autres joueurs. Non mais VTO c'est le, le, le déjà plus très marquant, c'est VTO et tu vois, genre, je suis trop content pour lui. Et tu vois, après, c'est pas grâce à moi ni rien, mais tu vois, il l'a fait tout seul. Mais tu vois, c'est cool d'être un peu au début et de voir des, des jeunes qui, euh, qui explosent tout. Quoi. C'est satisfaisant. Ouais. Et donc, du coup, maintenant que ça fait quasi euh, 10 ans que tu stream fais de la compète, joues, machin, c'est une vie qui te plaît toujours C'est une vie qui te, qui te parle toujours autant Qu'est-ce qui te permet de continuer de cette manière après 10 ans, quand même en fait, euh, en fait, le streaming. Hum, le streaming a changé énormément, je trouve, ces dernières années. Tu vois, genre, il euh, bah, y a beaucoup de React. C'est moins basé sur le gaming, etc. Ouais. Moi, je sais que ce qui me fait vibrer, c'est le gaming et, et l'e-sport et tout. Tu vois, le, tout, tout le Twitch game un peu plus React. Bon, ta chose, c'est, tu vois, genre comme là, c'est encore différent. Tu vois, j'aime bien le faire et j'aime bien le regarder et tout. Mais je trouve que le... le... Tu sais, maintenant, avant... Twitch et l'esport c'était vraiment lié, tu vois. Maintenant, je trouve que Twitch est différent de l'esport. il ouais. y a beaucoup de personnes sur Twitch qui n'ont jamais fait d'esport et qui font pas d'esport et qui ne, et ne qui regardent, regardent pas, pas et, et qui ne s'intéressent pas. Ouais, du voilà, tout, alors qu'à l'époque c'était impensable. Exactement, tu vois. Et euh, et je trouve que euh, je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est loin de moi le jugement. Mais moi, je sais que ce qui me fait vivre c'est l'esport, la diffusion à travers l'esport, tu vois. C'est plutôt ça qui me fait vivre. Et c'est vrai que maintenant sur Twitch, c'est assez compliqué de faire autre chose. J'aime bien faire autre chose, mais il y a toujours une notion d'e-sport. Par exemple, on fait les Solari Party avec Al euh, Solari qui ont vraiment bien marché. Ouais. Bah, tu vois, Il y a une côté où il y a tous les joueurs e-sport qui viennent, c'est fun, c'est cool et tout. Tu vois. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer. Tu vois. Euh, et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, faire des solo Q, etc., bon, ça fait 10 ans que j'en ai fait, tu sais, ça revient euh, tous les 6 mois. Je suis là en mode, oh yeah, j'ai envie de rejouer au jeu. Mais je c'est comme toi avec Call of Duty. Mmh. Au bout d'un mois, deux mois, tu es là en mode, bon, j'ai fait le tour, j'ai envie de faire autre chose. Tu vois. Là, où on voit des jeunes joueurs qui font euh, 10 heures de... 10 heures de LOL par jour pendant un an. Et ah, parce euh, qu'ils s'en gênent. Oui, c'est ça, tu vois. Et il y a ce côté un peu euh, lassitude du, du stream et de, de LOL et de tout ça, tu vois. Mais en contrepartie, tu vois, genre, grâce à Solary, il y a plein de projets qui se font où on ne pourrait pas faire euh, grâce à Solary. Bon, il y en a beaucoup que je ne m'occupe pas, hein, tu vois, genre Mais tu vois, rien que de se qu'on va lancer des bars, lancer des trucs comme ça. C'est trop bien, tu vois. Et c'est motivant. On va lancer plein de trucs et tout, des, des trucs qu'on a déjà lancé, même faire des voyages c'est trop bien et moi c'est vraiment ça qui me fait vibrer tu vois, plutôt et... les gros projets tu vois le stream quotidien, je vais pas dire de moins en moins parce que tu sais, ça vient et ça, ça dépend, mais c'est surtout de faire des projets qui sont ultra cool tu vois. et donc euh, peut-être à terme imaginer un passage où tu pourrais toujours être dans des émissions ou de temps en temps machin, mais effectivement peut-être un peu moins poussé de toi-même bah tiens les gars à 3 heures de solo Q, ouais, on voilà, va jouer fidèle, c'est ça tu vois genre quand on... enfin j'en ai fait un peu le tour et en plus il y a un côté un peu chiant, c'est que quand tu joues, je connais déjà toutes les ficelles, tous les trucs. Et du coup, je m'énerve très vite. Et bon, y a Sardoche il est très fort pour s'énerver très vite et faire l'acquisition. Moi, je sais que j'ai le mauvais côté rageux. Tu vois. tu vois, lui, il a le côté rageux marrant où tu vas voir et tu vas dire oh, il va rager. Ça va être marrant. Moi, j'ai le côté vraiment rageux, désagréable, <rire> ouais, tu vois, désagréable et ah, je l'ai un peu lui aussi. Et j'aime pas avoir ce côté là en stream. J'aime de moins en moins l'avoir. Mais tu vois, c'est plus fort que moi. Tu vois, donc il y, y a tout un côté un peu euh, un peu chiant là dessus. Mais après, euh, j'aime toujours le streaming, et ouais, le côté sûr. où tu parles avec des gens, tu t'expliques des choses, tu, tu fais découvrir des choses, ou même tu fais des projets... Euh... En fait, je pense que quand je fais des projets que je kiffe, bah, les gens ils kiffent parce qu'ils nous voient kiffer, tu ouais, sûr. Et euh, ça, c'est le plus important. Et le problème, c'est qu'en cul pur, il bah, y a de moins en moins ça. Parce que quand t'aimes pas enfin je ne vais pas dire que j'aime pas jouer au jeu, mais c'est quand t'es un peu rageux. Et... Ah, ouais, bien sûr. Ah, c'est pas ouf quoi. Je, je, je comprends. Toi qui as vécu du coup des emotions, les web TV et tout, et là on, on en a un petit peu parlé à, à l'instant, mais qu'est-ce que tu penses un peu de l'évolution de Twitch et du stream français de manière générale, des différents événements qui sont maintenant organisés, des moyens qui sont mis dedans Genre, c'est quoi ton regard sur ça ah, Comme je te disais, en gros, il y a. Tu vois par exemple ce que fait Domingo, c'est Gotia, tu vois, parce que c'est toujours nouveau, c'est toujours truc. Ce que fait par exemple le stream. C'est proche de la télé et il y a un côté où j'aime bien. Tu vois, parce ouais. que même moi, des fois, je me pose et je regarde. Il y a un côté où, tu vois, c'est de la télé, tu vois, mmh. genre euh, d'avoir des codes, d'avoir des trucs, d'avoir, tu sais, t'as l'impression que c'est pas forcément naturel. C'est pas forcément, tu vois, moi, j'aime bien quand c'est naturel, quand c'est spontané, et quand aussi t'as une... une libre parole totale, tu vois, et ce qui sur Twitch est de plus en plus dur. Tu vois, genre, moi je sais que euh, ce que je kiffais, c'était faire des débats sur la politique ou sur des sujets, euh, tu vois, je vais pas dire limite, mais mmh. tu sais, parler euh, genre euh, de sujets un peu touchy. D'accord. Mais vraiment, tu vois, en mode, bah, vas-y, on va voir le pour, le contre avec un peu les deux côtés, tous les côtés qui parlent, etc. Le problème, c'est que sur Twitch, de plus en plus, c'est limité, c'est restreint et c'est un peu, je vais pas dire la bien-pensante, mais tu vois, il y a un côté un peu en mode, ok, on a des sponsors. Du coup, il faut qu'on soit propre carré ouais. et il ne faut pas que ça déborde. Pour moi, ce, ce que tu es en train de décrire, je le comprends, ce n'est même pas forcément de la bien-pensance, c'est le robinet d'eau tiède. C'est-à-dire c'est des personnes qui ne vont pas se mouiller, qui ne ouais. vont pas oser tu vois, franchir le pas pour, euh, par peur de déplaire, par peur même, ou même juste par envie, des fois, de ne pas se casser la tête. Oui, c'est oui. ce dire. Des fois, même pas spécialement oui, vrai, envie de... Tu vois. Oui, des fois, en mode, il a juste envie de kiffer et ouais. il n'a pas envie de faire... C'est mais... un public tellement large, effectivement, qu'à euh, l'heure actuelle... bah. Euh, le, le, le fait est que de temps en temps en plus quand tu abordes ce genre de sujet c'est toujours bien de le faire en étant bien renseigné voilà ou ouais. donc c'est vrai que c'est peut-être plus difficile de l'aborder qu'à l'époque bah il y a ça il y a aussi la réaction des gens tu vois je trouve ouais. que tu vois par exemple avec la KCorp où moi je sais que toute ma vie j'ai mes tonnes, j'ai mes provoqués enfin tu vois genre moi mes, mes seuls un peu idoles, c'est bah Moscow 5 et ouais. Diamond Prox et tout Diamond Prox c'est le gars qui faisait des doigts d'honneur sur scène euh, tu vois coréen tu vois et pour moi genre L'e-sport, c'est avant tout des émotions. Tu vois. Ouais. C'est pas l'e-sport business en mode des millions, euh, celui qui est le plus riche gagne. C'est avant tout des émotions et des trucs comme ça. Et je sais qu'il y a un côté où provoquer taunter etc., c'est trop bien. Tu vois. Le problème, c'est qu'on bah, est rentré dans un truc où le faire, maintenant, avant, c'était naturel, c'était spontané, c'était voilà, tu vois, ça venait des joueurs et tout. Mmh. Maintenant, c'est limite un business. Tu vois. Ouais. es en mode, euh, tu vois, genre, ok, le but, c'est de faire des impressions. Du coup, on va faire parler, etc. Et et tu rentres dans une dimension qui est un peu toxique, un peu, euh, tu vois, pas ouf. Et même si nous aussi, on a des torts, hein, tu vois, genre, je ne dis pas que Solari est parfait. Mais tu vois, genre, là, récemment, avec la K-Corp, on s'est beaucoup fight sur les réseaux sociaux. Et des fois, ça prend des proportions. Où, tu sais, tu fais un tweet qui n'a rien à voir, tu te fais insulter sous 20 messages, tu vois. Et ça, ça tu trouves ça naze Bah, c'est même pas naze, c'est en mode... C'est que les gens ne comprennent pas, tu vois. Ils ne sont pas. Tu vois, genre, Kameto, c'est un pote et tu vois, genre, on l'aime bien. Bon, ça fait longtemps, euh, comme toi, ça fait longtemps qu'on l'a vu. ne pas vu, et ouais. etc. Et je pense qu'il faudrait se revoir, tu vois. Mais, mais le problème, c'est que quand tu es un peu à distance et que tu as les communautés qui. Euh, voilà. Bah, tu sais, ça prend des proportions. Et. Tu vois, moi, j'aime bien tone pour faire de la hype. Et pour monter le truc et, ouais, que, et fois voilà. que la rencontre et après, se passe, c'est cool. Voilà, et, et, et après, c'est fini, on n'en parle plus, on rigole, etc. Et on a passé un bon moment, tu vois. Et là, je trouve que. Tu sais, il y a toujours un peu une ambiance où, tu vois, c'est un peu comme au foot, tu vois. Ouais, c'est rancœur, peut-être ouais, des fois un peu hostile. Tu vois, genre, bah, PSG-Marseille, tu vois, j'aime bien quand s... ça hype, quand ça truc. Après, il y a le match, il y a un gagnant, tu charries un peu, allez, pendant une journée, après tu passes à autre chose. Là, ouais, c'est un peu en mode, vois. tu vois, tu as la haine en mode, euh, ouais, Marseille a signé Uber Eats, ok bah je vais dire à Uber Eats qu'il y a un tel qui, tu vois, genre, des ouais, comportements ouais. où, tu sais, c'est pas... Enfin, je sais pas c'est nul tu mais vois c'est très difficile de mettre des barrières à ce genre de comportement Oui, non mais tu après vois. Je... genre ça vient naturellement et des fois même avec l'histoire tu vois par exemple tu as fait le pari avec le foot et alors, moi je suis fan de Lyon Lyon par exemple on n'aime pas les fans on n'aime pas saint on n'aime pas les fans de Saint-Étienne ouais. et dès pas que cher, es... quoi voilà et dès... <rire> non, mais par exemple dès que tu es à Lyon tu vois bah très jeune et pareil si es à saint on va on va t'enseigner oui. le fait de ne pas aimer Saint-Étienne et encore... de ne pas aimer l'équipe de foot et tout etc oui, mais et donc, tu vois genre encore de ne pas aimer et de de juste vibrer à fond pour ton équipe ouais. et tu vois de détester l'autre Tant que ça reste... Euh, enfin, tu vois, à l'époque, ça allait. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec les sponsors tu sais, qui se mouillent pas trop et, ah, oui. et voilà. Tu vois, il y a toute une notion un peu toxique où mmh. tu es là en mode, « Ok, bah, je vais pas aimer, je vais détester et je vais m'acharner sur... »« tu vois, ah, je, ouais. je vais les insulter, je vais le truc. Et, » euh, Et le problème, c'est que bah, là, à l'heure actuelle, il y, y a la k qui rafle tout. C'est qu'ils sont vraiment, on va dire, euh, l'histoire FR sur LOL en LFL, c'est 70% la k -Corp. Allez, 20% nous et 10% le reste des autres et du coup bah, c'est un peu David contre Goliath et tu vois genre pour un fan de Solari, t'en as cinq cinq ou, de Lacacor cinq de Lacacor euh, des restes, ouais voilà. et du coup c'est c'est tu vois c'est dur enfin c'est pas dur dans le sens où, où c'est dur enfin c'est que c'est toxique tu vois c'est ouais, un ouais. côté un peu acharnement harcèlement où, tu sais des fois on, on fait on, on annonce tu vois un truc qui a rien à voir tu te prends des gars de la CACORP en mode ah ouais euh, tu vois genre et c'est c'est des gens qui sont pas dans le mood et c'est un peu comme les dérives au foot tu vois. Ouais bien sûr. Genre tu vois, il y a l'ambiance, il y a taunt, il y a provoqué il y a truc. Après tu vois, se mettre à 10 contre 1 et taper à la sortie du stade pour mettre un gars dans le coma, tu vois c'est naze tu vois genre. Donc, du coup genre, euh, t'aimerais bien que ces rapports etc. Se, se calment un peu. En fait le problème c'est que c'est dur, tu vois, parce que euh, dans les réseaux sociaux etc. on sait comment ça marche. Il y en a pour 95% de la communauté qui est bien et qui est fine, tu as 5% ultra qui sont ultra toxiques et qui vont toujours plus loin et tu sais c'est un peu une course à celui qui va le plus loin. Ouais. Genre il y en a un qui fait ça, ah ouais bah moi je vais aller plus loin tu vois dans les débilités et malheureusement tu peux pas revenir en arrière tu vois genre tu... maintenant que c'est comme ça ça restera comme ça tu vois. D'accord. Et du coup c'est un côté où moi je sais que surtout que j'aime bien donner mon avis un peu sur tout et tu vois dire des trucs même si des fois c'est provoquant et tout et autant il y a des gens qui le comprennent tu vois qui le prennent vraiment en mode second degré ok ils font ça pour hype et pour euh, voilà. Il y en a qui le prennent au premier degré, en mode... Ah, et à cœur euh, Oui, à cœur, en mode, attends, t'as insulté x euh, c'est mon enfant, euh, tu vois. Alors qu'il y a six mois, il ne savait pas qui c'était, tu vois. Mm -hmm. Mais en mode, bah du coup, t'es un connard et t'es catégorisé comme connard, tu vois. Et, euh, et ça, c'est un côté un peu chiant, tu sais, par rapport au stream game, où tu peux vite avoir une image qui n'est pas forcément vraie, tu vois. À travers des best of à ouais, travers... Tu vois, parce que je trouve que les gens, à l'heure actuelle, regardent très peu de contenu sur la durée, ils vont regarder des best-of ou des des petits passages ou des, ou clips. des clips ou des trucs C'est pareil mais... à la télé, c'est pareil partout, tu vois. Et du coup, ils vont dire "Ah, donc du coup ta pensée c'est ça." Tu c'est ce clip sorti de contexte ou tu vas pas dans le truc en mode full premier degré, tu vois. Et sans forcément peut-être les nombreuses fois où tu peux livrer des explications ou Ouais, clairement, on Et détaille puis, un peu plus après, la chose. Après même ou... des fois tu vois, genre, je, je je je suis pas quelqu'un de parfait, des fois même je vais trop loin, tu vois. Mais euh, c'est pas parce que tu vas trop loin que tu dois te manger euh, tu bah, des gens qui te, te cracher à la gueule tout le temps tu vois et euh, mais bon après tu vois ça fait longtemps que j'ai un peu ouais, j'ai un peu sais genre moi j'ai un peu une grande gueule et j'ai un peu des convictions sur des tu vois par exemple les ligues ouvertes et tout et voilà tu vois donc je le dis et ça fait c'est pas que depuis la CACORP que j'ai du monde à dos je comprends et voilà quoi du coup, côté e-sport, en parlant de ça, parce qu'on a pas mal parlé de, de la CACORP, qu'est-ce que tu penses, toi, de, de, de cette un peu vibe de création de structure par ouais, euh, des influenceurs, comme, comme par exemple la Carmine, et, et la réussite de, de ces derniers en si peu de temps Ils sont trop forts, c'est abusé. Tu vois, il y a une partie où ils ont eu de la chance, tu vois, parce que bon, je pense que c'est dur de faire, tu vois, de gagner deux fois les EU masters ouais. et tu vois, tu as une part de, de, de chance, mais il y a une part de... Ils sont vraiment forts, et moi, il y a d'un côté, ça me fait plaisir, en fait, il y a deux points où ça me fait plaisir, parce que déjà, Kameto, il le mérite. Et tu vois, c'est quelqu'un qui a travaillé pour, et il mérite euh, ce qu'il a. Il y a un côté où je suis content, parce que moi, je sais que ça fait très longtemps que je me bats pour dire en mode, non, mais il faut des ligues ouvertes, il faut des ligues hype, il faut des streamers, il faut des... Tu vois, ouais. genre, comme tu, on, on en parlait, ça fait euh, 7 ou huit ans que je fais des stream teams où, tu vois, l'influence, ça vient des joueurs, ou ça vient des... des, des, des des personnes qui gèrent, tu vois, c'est pas en mode un actionnaire qui va mettre 10 millions pour euh, mode allez maintenant on hype et on écrit une histoire, tu vois. Moi pour moi l'histoire elle vient des, des influence... enfin elle vient des joueurs, tu vois. c'est un streamer, elle vient de là, elle vient de notre milieu, tu vois. Pour moi on n'a pas besoin d'aller chercher, euh, tu vois, des gens qui ont de la thune qui vont juste mettre de, des millions euh, parce que ils ont de la thune et ils ont de créer un de truc à partir de là ouais. et créer un truc à partir de rien juste pour, euh, tu vois, essayer de se faire de la thune. Tu vois, moi je préfère que l'ESport revienne aux joueurs ou même aux aux influenceurs, aux joueurs lol, tu vois, Kameto, il vient de lol, au à mec la de base. la scène peut-être, oui, au mec global. de la scène, exactement, tu vois. Et moi, je suis content de voir que ce modèle se démocratise de plus en plus. Tu vois, il y a Ibai en Espagne avec la LVP, il y a bon, il y a Solaris, il y a Kameto Corp, il y a même euh, Joël avec BMS. BMS, BMS. Tu vois, il y a plein de trucs et ça, enfin, j'ai l'impression que tu sais, l'ancien e-sport euh, à base de millions et tout va de plus en plus pourrir. Et c'est un peu ça la relève et c'est un peu ça la hype, tu vois. Et moi je suis content parce que ça fait 5 ans que je me bats pour ça et ça fait euh, tu vois ça fait euh, comment ça s'appelle et je me bats pour ça même ouais. d'un côté euh, ligue ouverte tu vois ouvrir tu vois et moi ça m'insupporte de, de voir qu'il y a des gens qui disent ah bah non j'ai mis euh, j'ai mis 40 millions bah je bloque tout et je vous encule tu vois. Ouais, ouais, et je moi je suis ça. là en mode mais c tu vois, par qu'un truc fait par les mecs de la scène par nous pour nous un ouais, peu voilà. d'un truc un peu fade fait par un mec euh, qui comprend connaît pas rien les codes, qui va mettre son, son fils ou son neveu etc ouais, qui va gérer bah c'est nul tu vois et, et je trouve que tu vois nous on a raconté une histoire bon après ça fait quatre ans donc forcément l'histoire peut-être vieillie un peu mais c'est ça qui est elle bien aussi présente. elle est toujours présente il y a Kemeto qui raconte une histoire en plus il part de plus haut et tout lui réussit donc, l'histoire à l'heure actuelle est magnifique de son côté et vraiment euh, bravo à lui tu vois, et à toutes ses équipes. Bon, même si euh, je pense que ça va être dur de rester au sommet. Tu vois, il y a un ah bah, moment. une fois où... que tu es au sommet, c'est soit ouais. tu te maintiens, soit tu descends. Tu vois, et genre là, maintien, là, déjà, il a réussi à, à se maintenir. Ouais. Je ah. pense que là, le prochain split, le prochain mercato va, va être dur, mais bon, bonne chance à lui. Et, euh, et voilà, et moi, tu vois, moi, c'est cet esport que j'aime, tu vois, des esports où ça raconte des histoires, des émotions. Quand tu regardes le KCX, même si on leur a mis une énorme clim, <rire> c'est énorme, tu vois. Bien sûr. Tu vois, genre le Blue world tu étais là en mode, mais c'est ça que j'ai envie de voir, tu c'est ça que j'ai envie de truc. Et c'est con, mais en, en un an de la K-Corp, enfin, toutes les structures qui sont là depuis 6, 7, 8 ans, ils les ringardissent de fou, tu vois. Tu vois, nous, ça va encore, enfin, on s'en sortait bien, nous, on se fait aussi ringardiser un peu, mais tu vois, on s'en sort assez bien parce que, euh, voilà, tu vois. On on est TV, votre équipe. Voilà, elle et, est quand même hype hype. Et et, comme je te disais, il y a 70% Kameto, je pense 20% Solari et 10% le reste. Donc, bon, de, de, c'est dur parce que Kameto est, est, est big sur la scène à l'heure actuelle. Mais tu vois, on s'en sort. Mais euh, quand tu regardes toutes les autres équipes, as que, euh, tu as l'impression qu'ils font de la figuration et qu'ils servent à rien. Tu vois. Et je pense que euh, bah, là, le, le futur euh, nous le dira. Mais je sais que, tu vois, par exemple, en Div 2, il va y avoir des équipes un peu basées sur euh, cette... Euh, cet aspect là tu vois des équipes d'influenceurs ouais des équipes, ouais, des équipes un peu d'influenceurs ou de noms et tout bon je, je sais pas si c'est officiel donc je vais peut-être pas dire les noms mmh. mais mais voilà et c'est ça qui est qui est stylé et et voilà et ça va faire de la hype naturelle tu vois commencer en div 2 venir Ouais après peut-être aussi que le le filon à un moment il sera un peu épuisé tu vois genre je pense qu'au bout de peut-être de la dixième structure d'influenceur ça sera peut-être un peu vue revu non Bah je sais pas tu personne comment ça se c'est ça imagine si Zerator fait sa structure il y a le live si Domingo fait sa structure il y a le like Après tu vois genre pour moi tu vois genre il faut que le live soit naturel et soit pas forcé tu vois et je trouve que Kameto son équipe Là, elle est naturelle pour le Ouais c'est assez naturel Après moi le seul point qui me, qui me euh, chiffonne, c'est ce côté un peu où tu, sais, tu vas toujours voir le gagnant. Tu vois. Et il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas trop la scène, pas trop le truc. Tu sais, un peu comme je te parlais et tout au début, qui euh, tu sais, qui suivent que les gagnants et qui sont là quand tu gagnes. Mais quand ils sont... Ouais, tu vois, la facilité il... d'aller chez ceux qui gagnent des voilà, titres. Tu vois. Et, euh, et c'est pour ça que, tu vois, ces, ces gens-là, bah, c'est dur parce que, tu vois, genre, LDLC qui ont tout gagné, là, ils sont un peu plus durs, ils sont insultés des fois, t'es là en mode, mais LDLC a 20 fois le palmarès, tu vois. Ouais. Et, et, et avant qu'il y ait toute cette hype, etc., quand la LFL, malheureusement, faisait un peu moins de viewers, bah, et qui ouais, gagnaient, euh, qu gagnaient tous les trucs euh, d'open étaient... tour, machin et tout. Euh. Voilà, tu vois, ils n'étaient pas là, et, et pourtant, ils ont un palmarès et tout, tu vois. Donc. Euh... Donc ouais, il y a un côté un peu où, tu sais, cette e-sport qui va à deux vitesses, qui est un peu... Après, c'est excitant parce qu'il y a plein de nouveaux trucs, il y a plein de nouvelles opportunités. Mais il y a un côté un peu où, tu vois, des fois, ça me rend triste parce que, tu sais, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui insultent gratuitement ouais. des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont fait un travail de fou, qui ont gagné des titres. Et, et qui, en quelque sorte, ont aussi enfin, participer oui. à leur manière à ce que ce soit à ce niveau-là. Exactement, tu vois, genre, je pense, sans se lancer des fleurs, etc., mais si Kameto a fait la CACORP, parce que nous, on a fait Solary il y a 4 ans, tu vois. Genre, si on n'aurait pas fait Solary il y a 4 ans, je ne suis pas sûr que la CACORP aurait eu la place. Tu vois, c'est con, mais on s'est battu il y a 4 ans pour pouvoir diffuser nos matchs en LFL. Tu vois, et ce qui est une exception unique. Tu vois, genre, personne n'a ça dans le monde, tu vois, écrit game Il y a juste en France où les structures peuvent diffuser leurs matchs parce qu'on s'est battu pour ça depuis 4 ans. Et tu vois, c'est... Kameto peut le faire, bah, c'est aussi grâce à nous, tu vois. Ouais, grâce à l'exception que vous avez engendrée. Ouais, c'est ça, tu vois. Et pareil pour les EU masters, tu vois, les EU masters, ils peuvent pas cast. Et genre, je pense que tout le monde aurait voulu voir Kameto casse son équipe avec, avec sur sa euh, chaîne, ouais. ouais, sur sa chaîne, avec son ambiance, son truc, tu vois. Et ça, c'est des trucs où c'est des combats que, tu vois, nous, on a mené depuis quatre ans, un peu comme Ouvert, plein de sujets comme ça. Et euh, des fois, c'est chiant de voir ce combat un peu K corp solari parce que la rivalité était en jeu, mais c'est qu'en jeu, tu vois. Hors du jeu. Bah on a un peu les mêmes combats à, à mener, tu vois. Sur, les mêmes euh, combats, les mêmes intérêts. Ouais, les tu mêmes vois, par euh... exemple, sur un côté ligue ouvert pour ouvert, nous, on voudrait aller en LEC, mais on ne va pas mettre 40 millions. Tu vois, si on a 40 millions, on préfère ouvrir, je sais pas, 20 bars, tu vois. Ouais, c'est ouais. le plus logique. Et je pense que la k tu vois, ils veulent aller en LEC, ils méritent en gagnant deux fois les URL, mais ils ne peuvent pas. Et tu vois, c'est un combat où nous, on, on doit les mener ensemble, tu vois. Et ce côté un peu, il y a in-game, on ne se fait pas de cadeau, tu vois. La rivalité, c'est les ennemis, mais hors-jeu. Enfin, hors game, où on est pote et on est plutôt dans le même modèle, dans le même sens et tout. Et moi, ce qui me saoule, c'est que, bah, en jeu, il y a la rivalité, c'est parfait. Mais des fois, cette rivalité se déplace hors game, tu vois. Et c'est chiant parce que niveau business, c'est chiant. Niveau, euh, mais niveau combat à mener, ouais, tu vois, etc., pour euh, avoir une meilleure LFL ou une meilleure euh, LEC, ou, etc., c'est chiant et ça met des freins et c'est pas facile, tu vois. Je comprends. Je comprends, je comprends. Bah écoute, sur ces sages paroles, <rire> on arrive gentiment à la fin. Ouais. Ça fait très plaisir. On a été très complet aujourd'hui. Je trouve qu'on a ouais, bah ouais. plein de pans. On a parlé de ta carrière, on a parlé de toi, on a parlé euh, de la structure, de ton avis sur des sujets d'actualité, mmh. etc. Et toi, t'en penses quoi du coup ah, franchement, moi, de ce que, que j'en pense, c'est que je suis simplement genre un, un suiveur, tu vois. Ouais. Je regarde et les structures d'influenceurs, je trouve ça archi intéressant si c'est bien fait et j'ai toujours aimé euh, ça c'est-à-dire quand mais même pas que dans la structure et dans l'e-sport pur même dans la communication quand c'est fait par des gens qui ont les codes et qui comprennent ouais. comment s'adresser aux gens qui visent tu vois oui, je oui, ouais. même que dans les euh, ne serait-ce que dans les opérations commerciales tu as un truc très con oui, le nombre de une... fois où on, on m'a dit de propo... la merde et m'a p... proposé via une marque des trucs ça et gens école de commerce qui me dit ah, "moi j'aimerais bien que tu fasses ça et moi je suis un mec qui, franchement je connais mon public je sais comment adresser si à tu eux. Fais ça c'est mort je hein. pense que le message passerait mieux si ouais. on faisait de cette manière tu vois et c'est un combat constant et qu'on retrouve maintenant dans l'e à savoir l'esport fait par des mecs euh, de chez nous et qui viennent d'ici ou alors l'esport fait par gens investissement qui effectivement met son oui, sont là en mode le de neveu coup, ouais on va faire passer ce message donc on va mettre ça et, et ça crée alors des que... structures insipides des trucs comme ça qu'on a vu en 2017 en 2018 Exactement, tu vois à cette époque là et effectivement c'est euh, ça, ça a pu être néfaste à un moment mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle je pense que l'ouverture sera une une bah, c'est en train de changer je trouve enfin, tu vois avec Slack corp avec ah, euh, même nous et même avec IBA et bah LVP. Ce sera une question sincère et ce sera un, un sujet qui va, je pense, revenir sur la table. Et vous avez été avant-gardiste sur ça chez Solarity, tu sais, quand vous avez monté votre équipe, quand vous avez essayé de diffuser, quand vous parlez toujours de ouais. ligue ouverte et tout. Et maintenant que ça risque d'arriver, bah j'espère la seule chose pour vous, pour toi et pour votre équipe, que vous en récolterez les fruits, une fois que ça arrivera également. Bah ça, le problème, c'est que tu sais comment ça se passe. Putain, on ne peut pas reviter, mais... Nous, ça fait cinq ans ouais. que je me bats pour la Ligue fermée. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit en mode non, mais t'es débile, la ah, Ligue ouais, fermée, c'est le futur. Là, maintenant, avec la CACORP, le vent est un peu en train de tourner. Ouais, euh, tu as ouais. tout le public qui dit bah, non, c'est de la merde, la Ligue fermée. Il y a beaucoup de personnes qui changent leur veste. Il fait oui, c'est vrai que tu ouais. vois. C'est euh, <rire> un peu ça le problème dans l'histoire C'est le jeu aussi, tu vois, c'est que les gens, euh, tu sais, c'est ils... <rire> récolter les lauriers. Bah, quand il y a un truc à récolter, il y a tout le monde qui, euh, même des gens qui disaient il ah, y a deux ans l'inverse. Et... Mais bon, après ça fait partie du jeu. Voilà, mais bon, moi j'oublie en espérant que... voir un jour Solari en LEC, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Narkis d'être venu. Ah, merci encore une fois, Ça vie. fait vraiment très plaisir. Je trouve qu'on a fait une très bonne émission. Ouais, c'était cool. C'était cool. Merci à vous également d'avoir suivi. Si ça vous a plu comme d'habitude, en commentaire. Au fait, sur Spotify, etc., l'année dernière, c'était quasiment jamais tenu à jour parce que ce n'est pas à moi de le faire. Cette année, les sorties de Zach seront en rediff sur YouTube. Pour l'instant, sur celle-là, je la mets sur ma chaîne principale, mais je risque de créer une chaîne YouTube dédiée à Zach Comme ça, vous ne trouvez que ça là-bas. Mais voilà, maintenant c'est fait. Et sur Spotify et les différents plateforme de podcast, vu que olive c'est souvent un truc agréable à écouter et qu'il n'y a pas énormément d'images, ouais. si vous voulez écouter dans la voiture ou autre, ce sera tenu à jour constamment dès le lendemain de la diffusion en live et tous les mardis en live à 18h sur ma chaîne Twitch. Sur ces mots j'espère que ça vous a plu, me concernant je n'arrête pas le live, on va se retrouver dans quelques minutes pour en reparler en débrief là tout de suite, pas besoin de quitter et pour le reste je vous dis à la semaine prochaine, mardi 18h et je vais recevoir Tréton euh, la semaine prochaine donc encore une personne de la scène League of Legends et en octobre je peux vous sortir Certains des autres noms sans vous donner exactement les dates parce que je ne les ai plus en tête. Mais je vais recevoir des personnes comme Kenny S, le joueur CSGO, euh, ça, fait, ça fait très plaisir encore une fois mmh. de l'e-sport. Je vais recevoir De Pielo, le youtubeur euh, F1. Je vais recevoir shoh euh, récemment champion du monde solo de, de, de, de, comment de Warzone. Et encore une autre personne que je n'ai pas envie euh, d'oublier, donc on va en rester là. J'espère que ça vous a plu et on se dit à la semaine prochaine. Ciao! Tchou -tchou. Tchou. ça fait.